On a voulu faire cette session parce que on s'aperçoit qu'il y a encore un gros décalage. Euh, sur la notion, la connaissance euh, et la mise en pratique du Sales Enablement entre les pays anglo-saxons, essentiellement les États-Unis, Yann en parlera juste après, et le marché français. On commence à voir poindre des, des initiatives, des, des rôles qui commencent à se mettre en place, mais ça reste encore, je pense, euh, euh, vraiment une question dans beaucoup d'organisations, dans beaucoup d'entreprises. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire cette matinée, dédiée au sujet. Euh, et, et première chose. Deuxième chose, on a voulu le faire en mode hybride parce que, bah parce que depuis qu'on a eu les années Covid, l'hybride est maintenant dans nos vies. On est tous quelque part un peu, on travaille tous tous les jours en mode hybride. Et je pense que c'était important de, bah de matérialiser ça aussi sur le sujet Sales Enablement et d'avoir vraiment un événement qui, euh, qui pouvait pallier et, et concilier ces, ces deux mondes. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, François. C'est toi qui es à l'origine de cette session. Encore une fois, merci de la part de Yann et moi-même, qui sommes les organisateurs. Et moi, je suis à la technique aujourd'hui. Hein. Moi, je suis d'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le, le, le fondateur du Social Selling Forum, qui est un forum sur l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour se vendre. Et on en est au 96e la semaine prochaine. Voilà. Alors, avant de passer la parole à, à Yann hein, sur ce sujet, et c'est lui qui va faire le maître de cérémonie, etc., on va d'abord passer en revue nos différents... Hein. Donc je vais commencer par passer la parole à Julia, Julia Cam, qui, va, qui est là, voyez, vous la voyez là, regardez, ah, vous allez la voir en grand, en oh, presque. Julia, tu es venue ici, pourquoi C'est quoi ta raison d'être professionnelle à toi Il eh, faut prendre le micro, hein, eh, eh, attendez, mais les gars, eh, alors, alors pourquoi il enlève Il le... faut toujours prendre le micro et le mettre en dessous, de, en dessous du menton, hein, légèrement, en dessous du menton légèrement, voilà. Okay. Vas-y, Julia. Il est en marche il n'est pas en marche Ah là là, c il a arrêté le micro Voilà. Voilà, super hein. Parce que sinon, ici, ils t'entendent dans la salle, mais sur Zoom, ils ne t'entendront pas. Hein. <rire> bonjour à tous, bonjour euh, aux gens qui nous rejoignent euh, en ligne. Je suis directrice marketing chez HubSpot. HubSpot, c'est euh, un CRM et des logiciels pour les équipes marketing, de vente, de services clients, mais également des équipes d'opérations. Et euh, on s'entend très bien avec les amis SESMIC, euh, on travaille ensemble, nous on utilise aussi SESMIC en interne. Et le sujet du sales enablement, les super pouvoirs des commerciaux, est bien évidemment un sujet très important pour nous. On parle en général d'alignement marketing, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors ça c'est le client du commanditaire, hein. vous avez remarqué. Hein. Aussi, hein. Mais Julia, c'est une pro du marketing depuis des années. Je regardais, regardez son profil LinkedIn, vous verrez tout ce qu'elle a pu faire. Et HubSpot, quand même, ça, ça, ça le fait, quoi. Upspot. merci beaucoup. Alors, à côté de, non pas à côté de Julia, juste à côté, de l'autre côté, là, on a, on a un vendeur cette fois-ci. C'est l'inverse. Euh, notre ami Romain, alors lui, c'est le vendeur absolu. J'ai regardé euh, qui il était sur, euh, sur, ouais, Romain Francia euh, sur LinkedIn. Quand vous regardez son qui met dans ses infos, vous dites, il n'y a jamais vu un vendeur aussi successful que lui, comme il dirait aux états unis hein. Alors toi, as raison d'être, c'est quoi ouais, C'est gentil. Non, avec une intro comme ça, c'est parfait. Je ne sais pas quoi dire. En fait, <rire> moi aussi, j'ai vu la lumière. Je pensais qu'on était sur euh, un webinaire sur les cryptos. Donc, je ne sais pas ce que je fais ici, en vrai. Mais euh, voilà, on va quand même euh, discuter un peu. Euh, donc oui, je suis aujourd'hui euh, à Regional, Donc Je suis euh, à Regional VP, donc Regional Vice President pour l'Europe du Sud. Chez Seismic, donc commanditaire de l'événement aujourd'hui. Et je vais essayer de ne pas faire trop de promos pour Seismic, mais voilà. plutôt parler du sales enablement. J'ai eu des consignes, on a eu un script, je vois thumbs up. On va plutôt parler de ce qui, de ce qui change, de ce qui a évolué du, dans le métier du commerciaux, dans les des commerciaux et leur alignement avec le marketing. Voilà. Ouais, alors moi, je t'ai rencontré à B2B Summit il y a quelques semaines et j'étais tombé sous le charme, hein, je te le dis quand même, parce que pour, des co pour un commercial... Euh tu es manifestement un très bon commercial, effectivement, je le dis. Ça y est. On se connaît pas, on se connaît pas. Hein. Je fais de la promo sans le connaître. <rire> Romain. Alors, on n'a pas payé pour ça. Je bah, je on continue. Mon ami Bruno. Alors Bruno de Lausanne. Hein. Dites bien Bruno de Lausanne et pas autrement. Et lui, en ce moment, il fait beaucoup le chantre depuis un an ou deux de, de ce qu'on appelle le remote selling, ou la vente à, à travers un écran, la vente à distance, etc. Il fait de la formation, du conseil. C'est un spécialiste de la vente depuis des années. Hein. C'est un peu le consultant ici ou le formateur. Bruno, c'est quoi ta raison d'être Alors, alors peut-être pour me situer, moi, je suis un, quelque part, on dit un ingénieur qui a mal tourné quelquefois, parce que j'ai fait une école d'ingénieur, et puis tout de suite après, je me suis mis à faire de la vente. Donc j'ai fait de la vente et du management commercial, dans des, en particulier dans des ESN. Et puis, euh, depuis une vingtaine d'années maintenant, j'ai enfin, commencé à, à plutôt partager, euh, diffuser tout ce que j'avais pratiqué. Donc maintenant, je suis coach commercial. Globalement, mon job, c'est quoi C'est d'aider les entreprises à développer leur business, à ce que j'appelle vendre mieux, vendre plus. Et j'ai deux... Euh, du coup j'ai deux combats presque, j'ai envie de dire, j'en ai, ai un qui est le, la performance de la vente, là on va en parler pas mal, et, et, mais j'ai un autre qui est euh, l'estime de la vente, parce que je pense que la vente n'a pas l'image qu'elle devrait mériter, j'ai envie de le dire comme ça, et, euh, et euh, bah, mon combat c'est de la rendre plus estimable et de faire en sorte que d'une part d'autres ingénieurs aient envie d'aller dans la vente, ça tombe bien parce qu'on manque de, de vendeurs, et puis peut-être aussi que les clients aient plus envie de rencontrer des vendeurs, et encore un peu de boulot sur ce sujet. Merci. Alors Laurent, mets ton micro, Laurent Maldorès, parce que Laurent Maldorès, lui, euh, vous allez le voir dans quelques secondes si j'ai si le merci. bon endroit. Voilà. Green Rocket. Alors ça, j'espère que c'est très vert, hein, ce qu'il fait aujourd'hui comme business. Il a une autre société qui s'appelle Green Quelque Chose. Et surtout, il est le représentant en France de la Sales Enablement Society. Alors vous imaginez, Sales Enablement Society, ça vous dit quelque chose Alors Laurent, vas-y, dis-nous tout, toi. Euh, merci de, de m'accueillir. Vous m'entendez bien Parfaitement. Ok, super. Donc moi, euh, en effet, je, je suis le, le représentant de la, la Sales and Development Society en, en France. Bon, C'est un grand mot, hein, représentant, mais disons qu'en 2015, l'association la, la, s'est créée. Et donc moi, j'étais euh, bah, avec les Américains sur ces sujets-là. J'ai fait beaucoup de, de recherches en fait, sur l'efficacité des ventes, la performance commerciale. Euh, mais en, en essayant de, de sortir en fait, du giron euh, juste humain et de s'intéresser en fait, aux solutions, aux outils, euh, parce que euh, depuis 40 ans, on fait de la performance commerciale en accent sur l'humain, sur la formation, ce qui est indispensable, hein, sans, sans, sans aucun doute. En revanche, on a beaucoup d'outils, beaucoup de, de, de, de solutions en fait, qui permettent de faire de la, de, la, de la productivité et de la performance, et donc d'aider les, les commerciaux. Et le Sales Enablement, bah, au fond, je crois que c'est un bon levier pour mettre le pied dans l'excellence commerciale et commencer à, à véritablement s'intéresser à, à ce qui peut pêcher et, et à trouver les bonnes, les bonnes solutions. Voilà. Donc, la Sales Development Society, c'est une association qui fait 10 000 personnes dans le monde, un peu plus, il y a 53 chapteurs, il y a quasiment autant de pays, et l'objectif c'est de partager les bonnes pratiques, c'est de promouvoir aussi cette pratique. Voilà. Donc moi j'ai créé ce chapter en, en mai 2019, euh, avec d'autres personnes euh, à l'époque parce que je, je voyais de plus en plus euh, d'offres de, euh, d'emploi euh, pour les sales enableurs et, et donc je me suis dit bah voilà c'est le, le bon moment pour, euh, pour les aider merci merci alors euh, merci à toi donc euh... Yann ne t'oubliera pas dans sa, dans sa fonction de maître de cérémonie tout à l'heure, hein, parce que tu es avec nous sur... Euh, et à tout seigneur, tout honneur, je vais terminer par Yann. En fait, je ne vais pas passer la parole aux gens sur Zoom ou aux gens de la salle tout de suite. On verra tout à l'heure, les gars. Hein. Je vous avais dit que je vous ferais parler, mais non, finalement. On va terminer avec Yann, qui euh, il va jouer deux rôles aujourd'hui, Yann. Un premier rôle important, qui est celui de maître de cérémonie, dans lequel il ne parlera pas, enfin, moins que d'habitude. un peu on va dire le moins possible. Hein. Il laissera parler euh, nos quatre panélistes, surtout. Moi, je ne dirais rien d'ailleurs aujourd'hui, alors que je connais le sales enablement depuis des années aussi. Mais bon. et, euh, et il a un deuxième rôle qui va vous présenter maintenant. Merci Loïc. Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que je suis bien positionné, Loïc. Euh, je vais. Euh... Non, tu regardes là-bas, hein, toujours. Voilà, tu te mets comme ça, tu regardes là. Mettons, ouais. alors, tu vas nous mettre quand même le. Le quoi Voilà, l'affiche. Ah oui bah, d'accord oui. d'accord d'accord c'est bon merci allez, allez, donc je vais effectivement euh, animer la session euh, du jour et nous allons parler effectivement des pouvoirs dès que le Loïc va nous montrer euh, des pouvoirs qui sont conférés au commercial par la technologie hein, c'est super pouvoir on y reviendra tout à l'heure avec Romain qui va nous faire euh, nous mettre le pied à l'étrier sur ce sujet là euh, je vais remplacer aussi euh, notre ami Gérald Carsanti qui malheureusement n'a pas pu venir. Il a un problème oculaire assez grave en plus, donc euh, on lui souhaite un prompt bon rétablissement et je vais faire l'introduction à sa place euh, sur ce sujet euh, de la technologie des superposés aux commerciaux. Euh, alors le, je dirais le. Le size enablement, j'en suis un peu le obélix du size enablement, mais je suis un petit peu moins, moins gros que obélix, mais j'en fais depuis très longtemps. Et Laurent nous a dit que ça fait 40 ans qu'on travaille autour de ces sujets-là, moi ça fait 40 ans que je travaille aussi sur ces sujets de la technologie au service des commerciaux. J'ai commencé par dématérialiser des tarifs commerciaux pour une société qui s'appelait Unisys à l'époque, alors aujourd'hui on ne la connaît plus, à l'époque elle était aussi grosse que Google aujourd'hui, comme quoi, hein. euh, Et depuis ce temps-là, euh, de, de, de technologie en technologie, eh bien, euh, les choses évoluent et, et, et Dieu sait que ces choses évoluent en termes de, de technologie. On va voir pas seulement de technologie parce que le sales enablement apporte euh, une, euh, une vision autour de cette technologie mise au service des commerciaux qui va au-delà simplement des outils. Alors euh, ça, si ça marche ce truc non, ça ne marche pas. Ça marchait très bien tout à l'heure. Oui, ça, marche, ça, marche ça marchait très bien, ça marche oh, pas. Ben alors, si ça ne marche plus, donc, attends vas, deux secondes. Attends, vas. on va te mettre on sur On va power. passer oh, au truc si suivant. Non, non c'est bon, si me... vas-y, maintenant. Voilà. Voilà. voilà. Donc on va revenir sur ce terme de Size Enablement, parce que j'ai dit j'en faisais depuis 40 ans, mais ça ne s'appelle pas comme ça depuis 40 ans. Ça existe, ce terme de Size Enablement. On pourrait dire... Euh, les outils d'aide à la vente, mais on va voir que c'est un terme un peu réducteur parce que c'est pas seulement des outils. Ça existe depuis 1999, au siècle dernier. Et euh, eh bien en fait, tout le monde ne le savait pas. Mais les deux personnes qui ont inventé ça, c'est John Ayala et Drew Larsen, qui en fait avaient fondé une société qui s'appelle... Si ton truc veut fonctionner, il ne veut plus fonctionner. Ah, ben, ah, oui. ah non, mais je sais pourquoi. Excusez-moi, les gars, mais c'est parce qu'effectivement, il faut que je mette sur PowerPoint... Là, voilà. Une voilà. société qui s'appelait Savo. Et Savo, qui a été rachetée en 2018 par Seismic. Alors si on, on veut faire un petit raccourci, on pourrait dire que Seismic a inventé le terme de « size enablement ». Ce terme... Il, qui a été inventé en 1999, et commençait à se populariser au début des années 2000. Moi j'en ai entendu parler pour la première fois en 2005, je crois. J'étais même dans l'entité chez Equant, l'opérateur international d'Orange. Euh, en 2005, j'étais dans cette entité-là, je faisais des, des, des contrats d'innovation de, dans les contrats d'outsourcing, une sorte de, de, de marketing à l'intérieur de la vente, si vous voulez. Bon. Euh, mais bon, c'était tout neuf le size enablement. Et puis ça a beaucoup évolué et c'est très large. Et justement, comme c'est très large, il y en a même qui vous disent il y a une centaine de définitions possibles du terme size enablement. Alors, sans définition, ce n'est pas très utile. Hein. On, va, on va simplifier un peu. Et euh, je vais vous donner, euh, je dirais, quatre points. Quatre points qui seront euh, ma vision personnelle du sujet. Après. Euh, nos amis experts ici pourront soit me corroborer, soit me contredire. Le premier point, c'est de parler, Julien a déjà, a déjà évoqué cela, c'est le fait que le sales enablement, ce n'est pas seulement pour les commerciaux, ce sont pour des, des équipes commerciales étendues. Alors j'ai dit commercial, mais en fait c'est même déjà faux, puisque ce terme de sales enablement, on vient, il commence à être popularisé en France en ce moment, Bon, C'est déjà en train d'évoluer aux états unis on commence à l'appeler « enablement » pour sortir de la vente et inclure également jusqu'aux équipes finances, aux équipes comptabilité, aux équipes recouvrement, tous les gens qui sont face à un client. Parce que finalement, celui qui appelle le client parce qu'il n'a pas payé sa facture, il est aussi important que le commercial, il joue son rôle dans la relation et dans l'expérience client B2B. Donc, c'est un terme qu'on va voir évoluer au fur et à mesure. Nous, on a un petit peu de retard, on a 20 ans à pédaler, là, et on va récupérer le, le retard très rapidement parce qu'on est très fort. Ouais, on parle aussi de revenu au enablement, d'ailleurs. Hein oui, voilà. Enfin, on parle d'enablement. D'ailleurs, voilà. chez Seismic, le, le terme est en train d'évoluer aussi euh, dans ce sens. Alors, le deuxième point, c'est que. Au départ, le Sales Enablement, on a pu le présenter comme un outil de référentiel, de contenu, etc. Mais ce n'est pas ça du tout, en fait. C'est un outil de performance commerciale. Et ça, c'est très important. Et on va voir, ce n'est même pas seulement un outil, d'ailleurs, c'est aussi une philosophie. C'est plus qu'une philosophie, c'est une méthode. Le troisième point, c'est effectivement qu'il met des, services, des contenus au service de la vente mais pas seulement, aussi. il met des contenus aussi au service de la formation et de l'évolution de la formation des commerciaux. Donc ça c'est très important d'ailleurs, petite publicité, pour le 18 octobre, nous aurons un deuxième événement qui sera dédié à la formation des commerciaux. Et puis le quatrième point, c'est peut-être le moins intuitif, c'est que cette technologie, et on reviendra, Romain va nous donner son avis immédiatement, c'est que ça va au-delà simplement de l'outil, ça va au-delà du simple référentiel, on va sur le processus commercial. Alors, ce n'est pas pour tout le monde pareil. Il ne faut pas croire c'est uniforme. La vente en B2B, on en parle toujours. Ah, la vente en B2B, mais ça ne veut rien dire. Entre la vente en B2B chez Manutan et la vente en B2B quand vous vendez des centrales nucléaires, ce n'est pas du tout la même chose. Et dedans, il y a tout un éventail de secteurs et de techniques de vente B2B qui sont complètement différentes. Ça varie de secteur en secteur, de plus la vente va en one-to-one one ou en one-to-many. Et donc, le sales enablement, il est là aussi pour être en, en appui sur le processus commercial, y compris, notamment pour les ventes qui sont plus orientées produits, qui sont plus standardisées, euh, vers le parcours de vente, ou je devrais dire les parcours de vente, parce que selon que vous allez voir un client qui est un prospect ou quelqu'un que vous avez déjà vu, il peut y avoir des situations différentes selon son secteur, selon son type de distribution, si vous vendez en B2B dans la distribution, vous allez avoir des parcours de vente qui sont différents. Et donc du coup, cette conclusion, c'est que ce Sales Enablement, ce n'est pas seulement une histoire d'outils, ça va bien au-delà de l'outil, ça englobe le processus commercial, la méthode, l'organisation euh, et euh, les techniques de vente. Alors, pour ce, pour ce débat, parce que ce qu'on a voulu faire avec Loïc ici, euh, plutôt que de rentrer dans, un, euh, dans, un, dans une trame très précise, où chacun parlerait euh, 30 secondes et puis on passerait au sujet suivant. On a voulu ouvert au, ouvrir au maximum, donc on a nos, nos participants en ligne, Loïc, euh, je, voilà... Vous voyez, ils sont, ils sont là, ils sont prêts. Il y en a plein aussi sur les médias sociaux. Qui il y en a plein qui n'ont pas mis leurs vidéos, qui ne hein, voilà. se montrent pas. Moi, je vous montre uniquement ceux qui ont leurs vidéos. Et à, à propos, si vous êtes sur LinkedIn, là, il y en a plusieurs qui nous écoutent sur LinkedIn, mm -hmm. venez plutôt sur Zoom, ce sera plus facile pour interagir avec nous hein, que voilà. de mettre un commentaire ou une réflexion sur LinkedIn ou sur YouTube. Voilà, c'est mon conseil. Hein. Et dans tous les cas, que vous soyez sur LinkedIn, sur Twitter ou ailleurs, vous pouvez envoyer vos commentaires et, euh, et, et vos... Et vos questions un plus Oui, en enfin, fait, je ne regarde pas ce qui se passe sur Twitch, en fait, honnêtement. Hein, on, on publie sur Twitch, voilà. mais je ne regarde pas. Hein, tu vois. Ok, donc, euh, principalement sur LinkedIn, voilà, et sur LinkedIn sur Zoom allez, pour voilà. poser des questions. Et donc, on compte sur vous hein, pour, pour nous, nous, nous challenger et challenger le, euh, nos intervenants euh, sur ce sujet. Donc, on va avoir euh, trois thèmes aujourd'hui. Euh, le premier. Ce sont ces fameux super-pouvoirs, on va essayer de comprendre, d'abord, est-ce que ce sont vraiment des super-pouvoirs De quoi on parle est -ce que... Quelles sont les limites On parlera ensuite des technologies, hein, qui sont euh, véritablement le sujet, euh, le sujet du jour. Et puis, euh, s'il nous reste un petit peu de temps, en fonction des questions, on s'adaptera hein, de toute façon, on parlera des, des contenus. Alors, dans un premier temps, je vais me tourner euh, vers Romain. Euh, le super vendeur, hein, comme Loïc euh, l'a présenté, donc euh, là il, la pression est sur lui. Euh, Romain, on parle de super pouvoir, euh, de quoi parle-t-on exactement De closer des deals. Et Dieu sais qu'aujourd'hui c'est difficile. Euh, donc oui, j'étais contributeur individuel vendeur pendant, pendant un petit moment. Euh, maintenant, j'essaye je, d'inspirer une équipe pour qu'elle justement soit parmi les meilleures au monde. Euh, et je pense que la, les super pouvoirs, ça vient d'abord, et on en a parlé un peu au B2B Summit la dernière fois, euh, du contexte dans lequel on vend. Alors oui, il y a eu le Covid, euh, la plupart des forces de vente ont dû se digitaliser du jour au lendemain et faire euh, de la vente hybride, euh, puisqu'on est sur un event hybride, et devoir connecter avec des gens euh, non plus en face à face, mais euh, via Zoom, via le téléphone, euh, via les réseaux sociaux et que sais-je. Et du coup, ça a fortement accéléré un mouvement de fond. Et on se retrouve aujourd'hui à devoir euh, en fait répondre à des attentes auxquelles les forces commerciales n'étaient pas forcément prêtes. Euh, ces attentes, c'est quoi euh, Même dans le B2B, puisque tu parlais du B2B avec des, euh, des, des méthodes de vente différentes selon qu'on vend une centrale nucléaire ou, ou qu'on s'appelle Manutrant. Oui, néanmoins, la, la tendance de fond, c'est euh, les acheteurs B2B aujourd'hui ne euh, sont pas schizophrènes. Ils ont des expériences de vente, ils ont des expériences d'achat en ligne, euh, en tant que consommateur. Ils utilisent euh, des moteurs de recommandation hyper puissants quand ils font du Amazon ou du Cdiscount. Euh, même chose quand ils consultent Netflix, Spotify ou que sais-je. Euh, et ils ont accès à un super réseau en utilisant euh, LinkedIn, par exemple. Donc, quand ils rentrent en contact avec une entreprise ou une marque, euh, la manière dont ils abordent l'expérience le, est radicalement différente. Une des stats qu'on utilise systématiquement chez Seismic, pour refléter la puissance du sales enablement et donc des super pouvoirs qu'on attend des commerciaux, c'est que en général, un acheteur fait à peu près 70-75% du chemin en ligne avant même de rentrer en contact avec une personne pour une société de services, de produits, ce n'est pas juste les logiciels, donc je suppose pour des centrales nucléaires aussi. Euh, et donc, à quoi ressemble cette première expérience quand l'insymétrie de l'information fait qu'un acheteur potentiel va pouvoir passer, je ne sais pas, 10, 12, 20, 25 heures en ligne à chercher à travers des blogs, des réseaux sociaux, Google, euh, énormément d'informations quelle va être sa première expérience quand il demande à rentrer en contact avec une entreprise, pour un service ou pour un produit Je pense que tout le monde en a été, on a été là, on a été dans cette situation-là. Les attentes sont, par rapport à ce qui se faisait il y a 20 ans, quand j'ai commencé dans le métier, sont complètement différentes. On s'attend à être en face de quelqu'un qui va comprendre l'effort qu'on a fait, qui va maîtriser encore mieux le sujet que ce qu'on a pu nous apprendre en tant, que, en tant que rechercheur, et qui va nous fournir quelque chose de surprenant surprenant, pertinent, pourquoi pas fun, mais quelque chose qui permet d'engager. Ouais. Et, et, et du coup, le, le, les forces commerciales se retrouvent dans, un, dans une situation où cette attente, non seulement elle est forte, elle, elle est là, elle est, elle est omniprésente, et en plus c'est compétitif parce que la plupart de vos, enfin la plupart de nos compétiteurs, nous dans notre secteur, mais c'est vrai pour d'autres secteurs, vont avoir tendance à justement essayer d'arriver à fournir cette expérience, cette fameuse expérience client. Euh, nouvelles, euh, étonnantes, pertinentes et donc c'est ça, c'est ce que je, je dis souvent dans les, dans les interventions de ce type c'est le syndrome du vendeur de voiture où aujourd'hui, euh, quand on rentre dans une concession le, le vendeur de voiture qui est un peu le stéréotype du vendeur, n'a plus euh, la, la capacité de, de, de garder l'information pour lui, il n'est plus gardien du savoir, euh, mmh. quelqu'un qui passe dans une concession, en général, il a déjà fait cinq ou six configurations, il sait très bien combien il peut négocier de remise. il sait très bien combien compé le compétiteur va vendre ses voitures, il en connaît littéralement plus que euh, le, le commercial euh, sur le floor. Et c'est ça aujourd'hui. Je pense que les super pouvoirs dont on attend, c'est ça, c'est l'attente des acheteurs qui a juste complètement changé la manière dont les commerciaux doivent interagir avec leurs prospects, leurs clients. Ça demande une certaine montée en charge de, de, du commercial. D'ailleurs, on y reviendra le 18 octobre, justement sur cette montée en compétence du, du commercial au travers du Size Enablement. Exactement. Je vais peut-être passer la parole à, à Bruno qui va euh, peut-être reprendre le flambeau. Super pouvoir, pour toi, ça évoque quoi Est-ce que tu es en phase avec Romain oui, je suis tout à fait en phase sur le fait qu'en effet, quand, quand euh, quelqu'un, quand un client va commencer à parler avec un commercial, euh, il aura déjà fait pas mal de chemin, ça c'est sûr, et donc euh, il viendra pas spécialement, enfin il viendra pas chercher directement de l'information, et que le rôle du commercial, donc voilà, on entend souvent que le client a déjà fait peut-être presque 70% de, de son parcours d'achat. Alors ce que je dis souvent, c'est qu'il en reste quand même 30%, d'accord, et que c'est un moment euh, qui est vraiment très très important où en effet, il faut pas se tromper entre guillemets, de combat, et on n'est plus à ce moment-là en train d'expliquer de, euh, des choses, d'apporter de l'information, de susciter de l'intérêt. Si, si le prospect est là, c'est qu'il a de l'intérêt, et on est en train de voir comment on va transformer cet intérêt en projet, et en projet dans lequel on est, bien sûr, puisqu'on a envie de le vendre. Et donc, euh, comment on va faire ce closing Et donc, tout ce qui va se jouer là, c'est la, la qualité des interactions, enfin, les interactions, effectivement, qu'on va pouvoir avoir, qui vont, euh, euh, on y reviendra sans doute, mais qui vont permettre de co-construire un projet. Enfin, pour moi, c'est le plus important, et donc d'embarquer d'embarquer le prospect avec nous. Euh, ça passe par, euh, alors, je ne vais pas faire la liste des super-pouvoirs, mais par exemple, c'est tout simple, hein, je veux dire, le commercial, il a un super-pouvoir euh, qu'on est en train d'avoir, nous. C'est-à-dire qu'il a, il a, par exemple, la capacité de se téléporter. Voilà, Nous, on est téléportés, on est en train de parler avec des personnes qui sont, je ne sais pas où, chez elles. Euh, il, a même, euh, il a même un don euh, d'ubiquité, hein, puisqu'il peut, il peut parler avec, euh, avec plein de personnes en même temps, qui sont dans des tas d'endroits différents. Je pense qu'on reviendra dessus mais il a plein de pouvoirs maintenant qui sont donnés par la techno qui lui permettent de, de mieux cibler les interactions, de mieux préparer les interactions, de mieux conduire les interactions. C'est toujours ça de toute façon pour arriver globalement à mieux embarquer, à mieux engager euh, son, son prospect et qu'on avance jusqu'à euh, une signature, un projet qui est adopté par tout le monde. Merci Bruno. Julia, est-ce qu'on peut peut-être prendre votre avis sur ces super pouvoirs Est-ce que vous corroborez cette approche Alors assez en accord effectivement sur la faculté des commerciaux à être plus présent. Mais je pense qu'il faut revenir un petit peu en amont justement quand on va être en stade de prospection pure. Et en général, c'est là où le bas blesse, parce que même si les commerciaux vont avoir les outils et potentiellement les connaissances, connaissances qu'ils devraient avoir sur le prospect qu'ils vont, qu vont cibler, moi, mon corps saigne tous les jours quand je reçois un énième message LinkedIn ou sur ma boîte email. Julia, vous n'avez pas répondu à mes trois précédents messages. Est-ce que vous avez cinq minutes pour moi pour en parler et, euh, je travaille avec des commerciaux, donc je comprends leur douleur, mais je ne peux plus répondre. J'ai plus la bande passante pour répondre à ces messages. Donc comment vous allez pouvoir, effectivement, peut-être attirer mon attention Et c'est là où la personnalisation est primordiale. On va parler des outils. On peut affiner une pensée humaine et euh, mettre en place des séquences, des workflows qui vont être automatisés, mais qui doivent être personnalisés. La vraie différence, j'aime beaucoup, le, effectivement, le, le, le, le rapport qu'a fait Romain sur... Euh, Effectivement, le concessionnaire de 1980 qui avait toutes les infos, c'est fini en fait. Donc, moi, je peux avoir toutes les infos possibles sur le produit qu'on me propose. Ce qui va m'intéresser, c'est comment ce produit peut être lié exactement avec mes problématiques. Mmh. Comment est-ce que je vais avoir un message qui va être ultra personnalisé par rapport à vous avez ce problème-là à HubSpot, moi je peux le gérer. Donc, c'est là aussi le travail des équipes marketing pour les équipes commerciales, en fait, d'affiner en amont du contenu qui va être intéressant. On parle. Vous connaissez certainement les Lighthouse ou les stratégies ABM, etc. Donc ça, c'est le rôle de mon équipe, de pouvoir accompagner ces commerciaux. C'est finalement, quand je, quand je vous entends, on, on réentend des choses qui sont finalement assez anciennes, résoudre les problèmes des clients. Mmh. Ça, ça me rappelle euh, euh, Solution Selling, c'est quoi C'est 1982, mmh. et encore, il avait recopié une méthode des années 70. Donc finalement, euh, pourquoi on en est encore là Et pourquoi on a ces commerciaux qui, sont, qui ont l'air désespérés, en fait qui... D'une part, 2022 est extrêmement compliqué dans le B2B et dans la tech. Euh, on sait que les euh, ventes prennent énormément de temps. D'un autre côté, on a des équipes commerciales qui ont des objectifs vraiment euh, ambitieux. Donc, mm. il y a du stress. Et donc, en général, là où le bas blesse, c'est de se dire, c'est le volume qui va résoudre ça. Donc, si je vais envoyer 100 emails le matin, ça va faire la différence. Et en fait, ça fait plus la différence parce qu'il y a énormément de bruit. Depuis la crise Covid, on a on reçoit en moyenne 30% d'emails en plus, ou de messages sur les réseaux. Donc le prospect, comment il fait la différence Et la différence, elle est dans la personnalisation. D'accord. Et comment justement on établit cette personnalisation alors moi j'ai eu plusieurs étapes, par exemple avec mon équipe euh, Corp, euh, donc grand compte à, à HubSpot. J'ai pris euh, deux heures avec eux euh, pour effectivement affiner euh, leurs séquences et leurs messages. Et mes yeux ont brûlé, hein, vraiment. J'ai vu des messages, euh, on se disait voilà, on, on va essayer de, de, de, de segmenter pour les CMO. Et euh, savoir prendre le temps en amont, avant d'envoyer l'email. Parce qu'une fois que l'email est envoyé, et une fois que j'ai archivé le premier, en général je vais archiver tous les prochains. Oui, finalement, la question, ce n'est pas de savoir comment on peut envoyer 1000 mails pour avoir un rendez-vous, mais comment on peut envoyer un mail pour avoir un rendez-vous. Oui. On va peut-être passer la parole à Laurent, qui est en ligne, et, et qui va nous donner son avis sur ses super pouvoirs, et l'avis peut-être du, euh, du Size Enablement Society, sur ses super pouvoirs du commerciaux, Laurent. OK. Um... Alors moi, je suis assez d'accord effectivement sur le sur l'aspect euh, du changement de, de, de, de comportement du on va dire des acheteurs euh, voilà qui ont effectivement accès à de plus en plus de, de, de contenu, de plus en plus d'informations, mais pire, qui ont accès à de plus en plus de concurrents que vous ne peut-être ne connaissez pas. Euh, C'est dû par exemple au nouveau business model, des startups qui vont arriver, qui vont casser euh, le... le, le euh, le paradigme habituel. Et donc, euh, bah, ça, c'est aussi des solutions ciblées qui s'offrent aux acheteurs, parce qu'un acheteur, il est tagué acheteur pour n'importe quel vendeur, au fond. Euh, et donc, euh, ce que l'on voit dans, dans la plupart des études euh, au, qui, qui ressortent sur euh, sur le comportement euh, des acheteurs, c'est que au fond, euh, ils ont accès à beaucoup d'informations, mais tellement d'informations qu'ils savent plus faire le, le, le tri entre... Euh, euh, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour eux, etc. Ils sont un peu noyés dans l'information. Et donc, quand vous avez des commerciaux qui arrivent euh, et qui vont pitcher la plaquette que, qui est déjà sur votre site web, qu'on connaît déjà, le client, il enfin, l'acheteur, il la connaît déjà, donc si vous, voulez, si vous lui donnez pas plus d'informations que ce qu'il que qu peut déjà avoir accès, bah, vous passez à côté de, de, de, de… vous êtes pas intéressant, si vous voulez, aux yeux de ce, cet acheteur. Donc, le, sur le volet des acheteurs, ce que, ce que les, les gens veulent, c'est véritablement d'être euh, illuminé, d'être accompagné, d'avoir encore plus d'inside, d'avoir encore plus d'informations. Et c'est là tout le, tout le travail, effectivement, du, du, du marketing. Après, sur les super pouvoirs du, du, du sales, il y a deux aspects. Il y a l'inbound marketing, ce que fait très bien HubSpot par exemple, et puis euh, l'outbound marketing aussi, qui est, qui est essentiel, c'est-à-dire en fait, soit je vais venir les gens à moi, soit je vais les chercher, dans une bonne logique, il faut les deux, voilà, euh, en fonction de ce que vous vendez, bien entendu, il y a, il y a des, euh, ça dépend aussi de la, de la taille de la société, ça dépend de, du positionnement de l'entreprise sur son marché, est-ce que vous êtes un challenger, est-ce que vous rentrez sur le marché, euh, est-ce que, euh, voilà, il y a plein d'éléments plein qui, qui rentrent en, en ligne de compte. Mais je crois que le, le, le gros super pouvoir, en gros, c'est la data, c'est-à-dire que euh, la vente, ce n'est que, que du traitement de l'information, au fond. Et donc, ces informations-là, elles sont disponibles euh, aujourd'hui sur euh, les réseaux sociaux, dans les groupes, euh, dans euh, les associations, etc. – elles sont encore difficiles à capter, en fait. Euh, toutes ces, ces fameuses, euh, ce qu'on appelle les intentions d'achat, les intent data. Alors, euh, ça marche très bien pour les vendeurs de logiciels parce qu'ils bah, vont se mettre sur euh, G2, euh, ce genre de choses, où là, en fait, vous allez pouvoir euh, capter des, des, des gens qui veulent une démo, etc. Donc, bah, vous avez des intentions d'achat. Mais globalement, on a beaucoup d'intentions d'achat aussi dans la data qui sont qui est, qui est très diffuse sur les réseaux sociaux. Et je crois que le super pouvoir du, du commercial, c'est de savoir exploiter ces données-là. Mais manifestement, c'est avec des outils. Ce n'est pas tout seul. Euh, voilà oui. voilà si je peux essayer de, de dire. C'est intéressant ce que vous nous dites sur les datas. En fait, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler les signaux d'affaires. En fait, ce sont les les signaux faibles qui, qui indiquent que quelque part il y a un problème à régler, qu'il faut lui apporter une solution. Mais co comment on peut expliquer euh, Jamais l'information n'a été aussi simple d'accès pour les clients, mais aussi pour les commerciaux, puisque c'est accessible à tout le monde. Et cette donnée est pléthorique, vous nous le dites. Alors pourquoi, pourquoi cette, euh, euh, comment dire, ce, ce désarroi des commerciaux Romain va nous expliquer. Oui, si je peux. C'est hyper intéressant le sujet de la data. Quand on disait les super pouvoirs des commerciaux, je pense qu'il y en a un qui est en lien directement avec ça, ce serait d'avoir un le don divinatoire, c'est-à-dire d'arriver à deviner ce que le prospect veut, reconnaître la démarche de recherche qu'il a faite et déjà anticiper sur ses problèmes actuels et problèmes futurs et arriver avec ce qu'il veut, avant même que lui le sache. Si je peux faire le parallèle, parce que j'ai pas mal travaillé dans le B2C aussi, c'est... Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent quand euh, les premières fois que vous avez été retargeté sur la publicité, euh, par des Criteo, par des Google, où c'est tellement pertinent que des fois on se demande si euh, son téléphone n'est pas en train de, vous, de, de nous espionner, si le micro n'était pas ouvert parce qu'on euh, a parlé de telle voiture et dans l'heure on a un retargeting quand on passe sur un site web. Je pense que ce qui est attendu maintenant des commerciaux en B2B, c'est que maintenant qu'il y, qu y a de la data, euh, comme le soulignait le, le Laurent, euh, les acheteurs s'attendent à ça en fait, et le métier de commercial devient, pourrait devenir à terme celui d'un pas d'un data scientist, pas de quelqu'un qui va faire des, des algorithmes pour essayer de comprendre exactement à quel moment il doit contacter quelqu'un et avec quel et avec quel sujet. Mais pour faire le lien avec la personnalisation, euh, clairement, euh, c'est une, une attente très forte. Et je pense que cette euh, l'émergence des plateformes comme la nôtre. Comme euh, Gong ou Corus AI, euh, Outreach, euh, c'est ce traitement automatisé de l'information et donc de ses intentions d'achat ou de faire des affaires. Pour moi, les commerciaux devront les maîtriser, de, de, et pas juste dans la tech, parce que c'est vrai que dans la tech, est, on, est, euh, on est très fort pour avoir plein d'outils et on pousse les forces commerciales à utiliser beaucoup, beaucoup d'outils, à avoir beaucoup de data. Mais je pense que ça va, ça va se généraliser et c'est une des attentes fortes. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette data, comment on arrive à personnaliser son message, comment on arrive à, à justement à à gagner cette bataille pour l'attention, parce que comme tu le disais, plus de 30% d'emails en plus, je, moi, je, le nombre d'emails que je consulte même plus de, de Presta, c est, c est, je, je me sens mal, mais ce n'est pas possible en fait. Donc comment on fait en tant, que, en tant que commercial, comment on fait en tant que fournisseur, comment on fait en tant que marque pour gagner cette bataille de l'attention avec la data Et je pense que ça, c'est vraiment vraiment un sujet pour les équipes commerciales, avec l'aide du marketing bien sûr, mais euh, voilà, je pense que c'est un peu pour ça qu'on discute de, justement du sales enablement et des outils qui, qui équipent les, les commerciaux avec ces super pouvoirs. Alors je, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je passe la parole à Bruno, euh, avec l'aide du marketing. Donc, euh, on, on prendra l'avis de Julia aussi, qui est, qui est justement de ce côté-là. Est-ce euh, que c'est juste une affaire de technologie ou est-ce que c'est aussi une affaire de méthodologie, une affaire d'intuition euh, Parce que euh, finalement, ce que nous a dit Romain, c'est de l'intuition. Euh, euh, ce désarroi, il, il traduit quoi Il traduit euh, une immaturité une... Une, une méconnaissance du marché, cette réputation. C'est pas ça qui m'inspire. moi mais c'est si j'ai envie de répondre en disant si euh, euh, data scientist, je suis d'accord parce qu'effectivement, mm -hmm. si on si on veut avoir des interactions qui sont plus puissantes, qui sont plus euh, meaningful, hein, quelquefois on dit avec les avec les nos, nos, nos prospects, bah, le mieux on en sait, enfin euh, le plus on en sait, euh, le mieux on sait où, on, où ils en sont, etc. Bon, on le mieux c'est Mais mais il y a un autre sujet pour moi qui est très important, c'est que euh, le boulot du commercial, à partir du moment où il rentre en scène, hein, c'est-à-dire euh, sur ses 30 derniers pourcents, son boulot, une grosse partie de son boulot, c'est effectivement, donc, comme je disais, transformer l'intérêt en projet et donc, quelque part, aider son client à acheter. Parce que finalement, ces derniers 30%, on parle beaucoup de, on, on parle beaucoup de, de, de processus de vente, on parle beaucoup, de, etc. Moi, je préfère parler de processus d'achat, parce que celui qui avance celui qui bouge, c'est le prospect. C'est lui qui effectivement fait, son, fait un cheminement et à la fin, c'est lui qui décide et qui signe. Et donc, ce qui me paraît vraiment important, c'est que le rôle du commercial à ce moment-là, c'est en quelque sorte de prendre son client par la main, son prospect par la main, pour l'aider à faire ce chemin difficile qui est décidé, hein, ces fameux 30%, qui sont engageants. Et là, il y a aussi, pour moi, dans les, dans les outils qu'il y a aujourd'hui, des capacités par exemple à faire de la co-construction, de la capacité à embarquer, de la capacité à, leur, à être pertinent, hein, bien sûr, hein, parce que plus on en sait, et, et plus on part du bon endroit, et plus on mmh. part avec ce que le client sait, etc. Et mieux c'est. Mais aussi, derrière, à mettre en place des, des processus qui sont euh, comment on va l'embarquer, comment on va créer avec lui un projet, comment on va embarquer les différentes parties prenantes, etc. etc. Donc si je raccroche ça à ma question, et je passer la, la parole à, à Julia, justement, euh, je crois comprendre que finalement, euh, de ce que nous dit Bruno, c'est que ce n'est pas seulement une question de technologie. Il faut rattraper le mouvement en technologie et aller plus loin, en fait. Si on, quand on parle d'un CRM, euh, enfin moi je dis toujours, en fait, le CRM va euh, effectivement étendre la pensée humaine. En fait, le but c'est de réussir à euh, avoir une portée plus large, on a parlé des séquences, des workflows, etc. Mais il faut impérativement réfléchir à euh, mon audience cible, qu'est-ce que je veux, euh, qu'est-ce que veut cette audience et comment je vais réussir à penser les meilleurs moyens en fait, de la pâter. Et euh, j'aime bien ce qu'a dit Laurent parce qu'effectivement, HubSpot a, a, a créé la méthodologie in-band. Euh, pour moi, il faut de l'in-band, il faut de l'out-band. Euh, D'autant plus quand on va sur une stratégie un peu plus grand compte, etc. Donc, comment les équipes, on va parler effectivement des BDR qui vont être aussi un petit peu plus en ligne avec, avec les équipes marketing. Comment on va attirer euh, en créant un contenu un peu plus spécifique en fonction de l'industrie, en fonction du segment et derrière, il faut un humain euh, qui soit derrière un écran ou qui prenne un, le téléphone. Et, et c'est l'humain qui va quand même réussir à ancrer en fait, son message commercial par rapport à l'audience qu'il a en face. Le... Nous fait signe. Oui, c'est juste pour savoir quand est-ce que tu veux que la salle commence à réagir, parce que sur Zoom, il y a déjà eu des bonnes réflexions, Alors, notamment liées aux 30%. Hein. Ces 30% rentrent dans le cadre des sales méthodologies comme Médic, Value Selling, etc. Le Sales Enablement, à ce stade, il aurait dû agir avant, de mon point de vue, etc. Donc il y a Pierre qui réagit, et puis il y a, il y a oui. déjà également Christian qui a demandé la parole. Donc c'est toi qui décides, mais oui, à un moment moment donné, tu les fais. Effectivement, parler, prendre hein. la voilà. parole au fur et à mesure, euh, effectivement, si tu as une question qui est prête, en, en attendant que tu nous choisissent la meilleure question, peut-être celle de, de Christian. Non, Pierrick euh, d'abord, il, il a bien réagi, donc il pourra s'exprimer ou poser une question. Hein. Alors juste avant, je vais peut-être passer la parole à Laurent, euh, qui, est, qui est loin de nous, mais proche par la pensée, et, et, et je vais reposer cette question sur euh, le rôle de l'humain et de la technologie. Ah, je, je, je crois sincèrement que la technologie... Euh elle va prendre une... Vous savez, il y avait une étude, je ne sais pas si vous l'avez notée, un coup de, de Forrester Research qui disait qu'il allait y avoir un million de, de vendeurs qui allaient disparaître euh, à, la, à la place d'autres, euh, enfin à la place de, de, de, de la technologie. En soi, ça peut être valable. D'ailleurs, on, on attend toujours, ils n'ont pas disparu. Euh, C'est valable certainement parce qu'il y a dans le du B2B, il y a pas mal de, de, de, de produits qui vont passer vers, vers du e-commerce en B2B. Il y a une forte montée de, de, de solutions comme ça actuellement. Mais quand on regarde l'ensemble des, des études, et McKenzie a fait une étude il n'y a pas très longtemps, juste après le, le, le Covid, et une juste avant, et globalement euh, les clients en fait ils demandent enfin les acheteurs pardon parce ne que pas par les clients il acheter faut parler d'acheteurs euh, les acheteurs euh, demandent véritablement en fait euh, des interactions humaines euh, et ils en redemandent en revanche quand ils en demandent ils veulent de la qualité ils veulent du euh, de la bonne euh, de la valeur ajoutée ils veulent effectivement comme le disait euh, euh, l'intervenant j'ai oublié son nom mais donc ils veulent euh, qu'on les aide à acheter c'est-à-dire en fait qu'on les qu'on les accompagne euh, il faut voir aussi qu'il y a pas mal de... de... Aujourd'hui, il n'y a pas qu'un acheteur, il y a euh, tout un cycle de décision, euh, quels que soient les, les, les business. Euh, et donc, je parlais en compte, en hein, B2B, euh, voilà. Euh, et donc, euh, si vous voulez, les, les, les, ils veulent beaucoup d'interactions euh, humaines et de, et de plus en plus. Euh, mmh. Mais... En fait, dans, dans la dernière étude de Mackenzie, en fait, ce qui était intéressant, c'était de montrer qu'il il y avait à la fois sur l'ensemble du processus d'achat, que ce soit sur le, la, la recherche de fournisseurs, que ce soit sur le, la, la première commande ou même le, le reordering, et ben en fait, ça, ça s'équilibrait en fait entre le self-service. Euh, ils veulent trouver par eux-mêmes. Ils veulent des relations avec euh, des commerciaux et euh, ils veulent chercher euh, euh, et, et pardon et des relations en, en visio. Donc ça fait quand même 60 de relations avec des humains. Euh, une partie en visio, une partie en face-to-face. -face. Euh, donc voilà. Donc là, je crois sincèrement que le, le, le, la, la relation humaine, elle est loin d'être morte. Par ailleurs, il y a une autre chose, c'est que vous pouvez faire toutes les best practices, vous pouvez avoir tous les bons outils, etc. Il y a une chose que qu que la technologie peut pas remplacer pour l'instant, euh, c'est le relationnel que vous allez créer avec le client, c'est euh, l'écosystème dans lequel vous êtes euh, avec lui peut-être, peut-être qu'il fait du golf, peut-être qu'il fait euh, je sais pas des activités etc. Et donc ça, bah la technologie elle peut pas le spécialement, elle peut vous le dire, mais elle peut pas euh, le remplacer. Et euh, bah c'est le talent aussi, hein, le talent commercial à un moment donné là, euh, la technologie elle peut pas y faire. Donc euh, l'espace de de l'humain en fait dans les ventes elle est encore très, très prégnante. Peut-être de moins en moins vers des business qui, seraient, qui, se qui, qui ressemblent à du B2C pour, dans, dans le monde des entreprises. Mais quand on est sur des business de vente complexe, dans le logiciel ou même voilà, dans, dans, la, dans les industries, la relation humaine est encore très prégnante. Oui, peut-être quelque part, c'est un peu la source de la frustration de Julia quand elle voit ces messages... Euh, automatiser ces commerciaux qui croient que la technologie remplace l'intelligence, la technologie est là pour les améliorer et les aider à être plus intelligents. Ce n'est pas exactement une bonne compréhension. Euh, Loïc Oui, alors je pense qu'on va d'abord donner la parole à quelqu'un dans la salle. Jean-François David qui est là, parce que souvent oui. on, on, on privilégie les gens qui sont sur Zoom, mais non, vous pouvez aussi demander la parole, hein. vous levez la main, évidemment, dans oui. la salle. Jean-François, on je, une bien interpellation... En fait de... euh... Euh... Lève-toi Jean-François, <rire> lève-toi carrément. En plus je le connais, il était chez IBM à l'époque, c'était un de mes mentors. Oui, ah, on bah... est jeunes tous les deux. Euh, une interpellation rapide, c'est euh, au fond euh, cette euh, confiance à la technologie, aux data, etc. Euh, ce, ce côté euh, tout connaître sur le client. Euh, en B2B, j'ai l'impression que ça a besoin d'être complémenté euh, par euh, ce qu'on appelle le, du consulting. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, quelle vente peut être faite sans une étude approfondie quelque part chez le client euh, pour connaître la connaissance par le data n'est pas suffisante et n'y a-t-il pas une mutation en marche au, au fond du métier commercial vers un métier mixte commercial-consultant euh, avec euh, une formation différente puisque la différence du, co du commercial c'est je, je connais la solution tandis que le consultant dit je ne connais pas la solution, mais il faut que j'étudie, et je vous trouverai la solution après l'avoir étudiée. On le voit parce qu'il y a des échecs de mise en place de certains euh, RP, etc., et des gens qui reviennent en arrière, parce que, justement, la partie consulting n'a pas été faite. Oui, c'est finalement bien comprendre le problème avant d'apprendre la, la solution. Bruno euh, Oui, bah, merci de pointer ça, parce que, en fait, c'est un peu ce que je dis quand, quand je dis euh, on va transformer l'intérêt en projet, et donc, euh, et si possible, le consulting, effectivement, on travaille avec le client... On est, train, on est en train de construire quelque chose avec lui, donc tout à fait d'accord avec ça. J'irais même peut-être un peu plus loin, pour moi il y a quelque chose qui est de l'ordre du coaching. C'est-à-dire qu'on doit aussi aider quelqu'un euh, et des équipes à euh, changer. Donc euh, peut-être à changer leur vision de certaines choses, euh, enfin, voilà, à trouver l'énergie d'eux, etc. Donc il y a des choses qui sont de cet ordre-là. Pour l'instant, je ne crois pas vraiment, je n'ai pas vu d'outil qui savait faire du coaching comme ça sans qu'il y ait un humain derrière. Euh, on Julia. passe la parole à Pierrick ou tu veux continuer hein euh, J'ai vu Julia opiner du, quand on parlait de vente consultative, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre du, du discours de, de Jean-François. Euh, la vente consultative, ça vous parle 100%. Euh, c'est euh, tellement important de comprendre les problématiques, et elles sont en général... Quand on va être un commercial, on va penser premièrement vers quoi le Prospect veut aller, c'est-à-dire quelle est sa stratégie et comment on va pouvoir l'accompagner. Donc là, il faut faire du consulting, comprendre l'écosystème dans lequel ce client potentiel se situe, euh, comprendre euh, où en est son entreprise, quels sont les chiffres, etc. Donc de personnaliser pour proposer la meilleure solution. Et de l'autre côté, il y a bien évidemment tout ce qui va avoir attrait à trait euh, à la technologie, c'est-à-dire comment on va intégrer notre solution en B2B. On sait que ça va prendre du temps. Euh, plus une entreprise va avoir un nombre d'employés conséquents ou des problématiques assez spécifiques, il faut derrière effectivement ce qu'on va appeler un partenaire de solution, c'est-à-dire qu'il va pouvoir migrer ou implémenter avec le moins de douleur possible euh, euh, la solution. Donc, ouais, le consulting, et la puissance technologique. Et tous les commerciaux ne savent pas encore comment gérer oui. ça. Et c'est là où, pour moi, le bas blesse. Donc, complètement d'accord avec vous. Alors, justement, Romain, est-ce que le commercial doit devenir un consultant ou est-ce que c'est les consultants qui doivent venir aider les commerciaux alors ça ouais, je pense que c'est un débat qui est, qui est très très ancien, euh, j'ai travaillé pour pas mal de sociétés qui avaient des, des cultures très commerciales donc qui embauchaient des commerciaux pour faire le métier de commercial qui n'avait pas forcément une démarche conseil. A l'inverse j'ai travaillé pour deux compagnies qui étaient fondées et, et vraiment dirigées par des gens qui venaient du conseil et qui voulaient que les commerciaux soient des vrais consultants. Euh, je pense que c'est assez complexe euh, parce que des, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Je pense que là, il faut, faut mettre un tout petit peu de nuance. On a beaucoup de personnes qui achètent, personnes vraiment différentes. Euh, on parlait de Manutran, par hasard, de vendeurs de centrales nucléaires. Je pense qu'aujourd'hui, si, si on prend la tech, et là je vais faire peut-être un zoom sur, sur notre enfin une partie de notre industrie, une industrie que je représente. Euh, les, les acheteurs n'ont pas forcément besoin de ce conseil tout de suite. Euh, ils ont tendance à faire beaucoup de choses eux-mêmes et à être eux-mêmes très orientés. Euh, euh, à, à, à, je vais pas dire à s'auto-conseiller, mais à trouver leur propre leur propre leur propre challenge et, et, les, et les exprimer très vite. Si on prend une partie de nos clients à nous aujourd'hui, et là je mets la casquette seismique, euh, le, le job de sales, enable, euh, de sales enablement et de sales enabler euh, est un standard, c'est-à-dire que ça fait partie de la feuille de route. Et donc ça, ça prend, on prend la plupart de ces compagnies prennent. Le parti pris que dans tous les cas, il faudra enabler les, les commerciaux avec un certain nombre de méthodologies, d'outils. Et ce n'est pas, pas un nice to have, ce n'est pas juste une option. Euh, et ils veulent faire évoluer effectivement le métier de vendeur. Donc est-ce qu'à un moment donné, l'aiguille, elle sera plus côté vendeur, pur vendeur, si on est sur la transaction avec des acheteurs technologiques peut-être euh, Et aujourd'hui, moi je connais des sociétés aux US qui vendent de l'infrastructure où. Euh, ils, il y a littéralement des contrats à quasiment un million qui sont vendus en ligne. Avec euh, Laurent, en parlait du e-commerce quasiment, où là, il n'y a même pas de conseil, puisque des développeurs vont acheter de la technologie en ligne euh, avec quasiment zéro interaction humaine. Et à l'inverse, il y a des, des, des métiers et des personnages qui, re, qui requièrent énormément de conseils, énormément d'accompagnement, énormément de relationnel. Et c'est difficile de, de, de faire un, un, un stéréotype entre... Quel, quel, quel profil de commercial va performer ouais. Ça dépend vraiment de l'industrie et, et du persona. Et je pense que ça encore, la technologie peut aider, parce que c'est ce qu'on essaie de trouver nous, de savoir, par exemple chez Seismic, comment les interactions fonctionnent. Un truc révolutionnaire qui est arrivé, et là je reviens sur les super-pouvoirs, c'est les technologies de tout ce qui est conversation intelligence et revenue intelligence, on en parlait tout à l'heure. Euh, on en parlait, des gongs, non bon, nous on a utilisé Gong, on, est, on utilise AI maintenant, il y a un acteur français qui s'appelle Mojo, ça, en parlant de coaching et technologie, ce que je trouve magique, c'est qu'avant, pour coacher des commerciaux, il fallait les écouter. Donc, il fallait passer beaucoup de temps et c'était extrêmement difficile de pouvoir coacher at scale. Je fais pas mal l'anglicisme, mais pouvoir négocier des dizaines et des centaines de commerciaux. Aujourd'hui, avec ces technologies-là, on arrive à, avec l'analyse sémantique, on arrive à analyser quelles conversations font les différences. Donc, en plein cœur, dans l'humain, on arrive à comprendre quelles conversations sont pertinentes. Euh, et du coup pour revenir à la notion de conseil est-ce qu'on est plus dans de la vente de conseil, est-ce que les commerciaux qui performent le plus c'est effectivement ceux qui posent le plus de questions ouvertes en essayant de creuser ou au contraire est-ce qu'on est dans un segment où euh, les ventes vont être plus performantes juste parce que alors peut-être pas les commerciaux ne font que pousser l'info mais sont dans ce domaine là et, et je pense que voilà, les gens restent là mais pour revenir là, là, avec le lien avec la technologie je pense le débat entre le commercial conseil et le commercial plus force de vente, force de vente dépend de l'industrie et les, la technologie est là pour nous aider à comprendre revient finalement à euh, ce que je disais tout à l'heure il n'y a pas un seul type de vente et il n'y a pas un seul modèle euh, commercial et il faut, il faut pouvoir s'adapter, des fois ça peut se faire avec des équipes pluridisciplinaires et d'autres fois il faudra faire euh, évoluer euh, les commerciaux, mais alors là vous, avez, vous avez rêvé euh, Romain avec son contrat à un million d'euros sur internet je vais changer de métier euh... absolument, alors dans, alors dans, dans la salle Zoom, c'est là qu'on interagit évidemment ouais. par le chat ici entre eux sur Zoom hein. et si vous voulez maintenant vous exprimer que ça soit Pierrick, Christ... que ça soit et Christophe, Christian qui a que ce soit Benjamin ou, ou Christian, qui lui a levé la main, levé la main ouais. mais voilà. les autres se sont exprimés et ont dit des choses. Donc vous levez la main comme l'a fait Christian, et euh, Yann vous regardera et vous donnera voilà. la parole. Christian, c'est à toi. Pose ta question ou ta réaction claire, concise et précise. Une réaction claire et concise. Bonjour à tous. Alors, euh, bien, écoute, euh, on parlait tout à l'heure de persona à travailler, je pense que c'est d'abord une priorité, j'en suis même convaincu, euh, c'est d'abord une priorité dans les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises oublient de euh, revoir leurs fondamentaux, et notamment dans ces fondamentaux, c'est le persona, puisque la, le parcours achat, mais aussi la personnalité de l'acheteur change, et ça, c'est générationnel. Donc, je crois que c'est bien tous les deux, trois ans, voire cinq ans, de faire un point sur le persona type, euh, Client, suivant le contexte, et le marché. Ça, c'est fait. Cool. Ensuite, aujourd'hui, euh, on parle de signaux euh, d'attaque qui sont faibles. Euh, c'est une réalité du marché. Parce que euh, je crois qu'il y a un manque d'éducation des commerciaux d'une génération, on va dire, les quadras, même si ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas digitalisés, mais il y a euh, faiblesse en termes d'éducation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai encore été à Lyon, là, euh, quand c'était lundi, où euh, euh, je suis dans une entreprise qui, aujourd'hui, sait à peine ce que ça veut dire prospecter euh, téléphoniquement. Alors, imaginez le, le digital, quoi. Imaginez le digital. J'ai été voir les profils des commerciaux, euh, des franchisés aussi, où euh, il n'y avait même pas une bannière sur le profil Donc, en fait, il y a un... Un fossé entre le discours de gens qui, entre guillemets, sont éclairés. On va avoir l'humilité de penser qu'on fait partie de ces gens-là, mais en toute modestie, bien entendu. Ah, euh, bien donc, l'éducation est en train de se faire à travers les écoles de commerce pour la génération X, Y, Z et voir les milléniaux, les millénials. C'est ce que l'on vend aussi à travers les outils euh, intelligence artificielle. Merci, Christian. Alors, Merci. Euh, J'ai fait une synthèse, donc euh, je vais jusqu'au bout de ma pensée. Sinon, vous n'allez pas pouvoir réagir. Les personnes qui ont acheté ce produit ont aussi, dans Amazon, bien souvent, quand vous achetez un article, vous voyez la réaction suivante. Les personnes qui ont acheté ce produit ont aussi consulté tel produit. C'est le rôle de l'IA dans le data. Le client, le prospect que tu suis, est, à, est passé à l'étape temps. Donc, logiquement, ça devrait marcher. Eh bien, je peux vous dire un tiers que ce c'est pas encore le cas dans les entreprises sauf dans les grands comptes ou dans certains secteurs euh, comme l'informatique et autres euh, là, là, ok alors on parlait tout à, euh, à l'heure euh, termine Christian de, parce que là on euh, va passer la parole à quelqu'un d'autre non mais écoute écoute euh, tu m'as demandé d'être présent. je donne mon, mon, mon avis vas -y, vas -y, je veux pas toujours quoi. me dire d'aller plus rapidement j'ai pas ce que j'ai donc, tu me laisses m'exprimer ou je, je m'en vais Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, alors on y va. Ensuite, euh, je pense qu'il faut effectivement… Euh, je ne sais pas, euh, madame, comment elle s'appelle, c'est qu'elle euh, euh, qu pleure tous les jours quand elle voit des, des, des messages. Effectivement, il y a une éducation à faire et pourtant, ce n'est pas les formations qui manquent, mais moi, j'ai un message à dire, adressez-vous aux prospects avec simplicité. Tout simplement. Aujourd'hui, je trouve que les messages sont beaucoup trop alambiqués, beaucoup trop recherchés. Simplicité… Et le premier message et le deuxième message, simplicité. Et en fait, il faut simplement s'adapter, je dirais, à la vitesse du client. C'est, je dirais, une question de savoir-vivre. Ce n'est pas une question de, de data ou autre chose. Hein. Et pour finir, eh bien écoutez, euh, je vais en rester là, je veux autre chose. Mais je n'aimerais pas me fâcher avec mon ami que j'apprécie tout particulièrement. Non, Merci. mais tu pourras encore réagir. On a encore euh, euh, pas mal de temps ensemble. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre, là, dans la salle Zoom, voulait vraiment s'exprimer ou poser une question à nos panélistes C'est le moment. Levez la main. Et après, on repart sur la deuxième partie. Bon, avec pendant que quelqu'un lève les mains, on va peut-être rebondir sur les remarques de, très pertinentes de Christian euh, sur ce persona. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du persona, peut-être euh, Romain je commence par toi. Je pense qu'effectivement, c'est multiple. La difficulté, c'est d'arriver à savoir à qui on vend, pas juste une industrie, pas juste une compagnie, mais vraiment une personne. Et je, alors je l'avoue, je suis très consommateur de data, donc j'ai tendance à, à, je pense, utiliser beaucoup d'outils. Et c'est une manière pour moi d'arriver à comprendre à qui on a affaire. La relation humaine, elle est, elle est essentielle, elle est irremplaçable, pour reprendre ce que disait Laurent. Mais je pense qu'effectivement, un des super pouvoirs en plus du don divinatoire, etc., c'est aussi de fournir un peu de magie. Et concrètement, fournir un peu de magie quand on est commercial, c'est arriver à comprendre à qui on parle vite donc être non seulement psychologue, mais d'arriver à vraiment faire ses devoirs, j'appelle ça faire ses devoirs avant, pour savoir vraiment pourquoi la personne est là, pourquoi on se parle. Donc voilà, pour moi les personnels sont multiples. Effectivement on peut faire des grandes catégories démographiques, des grandes catégories d'industrie, mais c'est essentiel à chaque fois, dans chaque situation, chacun à son niveau en tant, que, en tant que commerciaux, de savoir à qui on a affaire et de bien comprendre comment on s'adresse à telle ou telle personne. En plus de la simplicité bien sûr. Bruno, Persona, tu, tu sens ça comment Oui, oui, oui, euh, quelquefois j'appelle ça euh, portrait robot du client idéal, si je veux parler français. Vraiment, mais, ce qui mais, fait pas exactement mais, la même chose d'ailleurs, parce qu'il y, y a plusieurs façons d'aborder les Persona. Hein. Oui, mais enfin bon, voilà, enfin, en tout cas, tout à fait là-dessus. Et je dirais, pour rebondir sur le sales enablement, je pense qu'une des choses qui est intéressante aussi là, dans, dans ces, tous ces outils, c'est la capacité à capitaliser de l'information et à faire de l'amélioration continue, c'est-à-dire qu'effectivement euh, euh, le persona ou les caractéristiques de mon client, où il en est, ou etc., etc., tout ça, ça, va, ça, ça évolue, et, et le fait qu'on puisse le tracer, qu'on puisse regarder, bah, finalement, qu'est-ce qui se passe quand on est plutôt face à quelqu'un qui, euh, je sais pas moi, et, et quand on a vu d'abord le N-1 avant de voir le N-2, ou je ne sais pas quoi, tout, tout, tout ce qu'on peut travailler là-dessus et capitaliser nous permet d'être de plus en plus efficaces. Enfin, je pense qu'on en parlera, mais c'est ça aussi l'intérêt des plateformes, hein, c'est de capitaliser et de faire de l'intelligence. Capitaliser, bien connaître le client. Julia, chez HubSpot, on, a, on est des experts en, persona, en, en connaissance client, je suppose. Alors, je vais être très succincte. Euh, pour moi, il faut savoir analyser et comprendre les personas. Il faut impérativement parler aux personnes dans leur contexte. Mm -hmm. Et parfois, là où le bas blesse, c'est effectivement d'avoir ce portrait robot et d'envoyer de, un message très typé, même s'il va être personnalisé. Euh, donc, voilà, les personas en analyse, la personne en communication. Merci. Et peut-être Laurent, euh, qui est en ligne, euh, sur le persona, qui est un point important. Quelle est la position du Size Enablement Society là-dessus euh, Alors, ouais, les personas, bien sûr que c'est important, mais euh, les personas, en fait, c'est un outil pour créer euh, des key Questions, pour avoir des mots clés et pour bâtir en fait des argumentaires en fonction des différents types de parties prenantes qu'il y a dans un deal. Donc c'est un petit et c'est vrai qu'en France c'est assez mal fait. On va vous dire bah c'est Patrick, il est jeune cadre dynamique, c'est ce qui sert strictement à rien. Un peu caricatural. Ce qu'on veut c'est dans les personnages en fait c'est de mettre en exergue si vous voulez ce que comment le produit. Quels sont les pains, en fait, hein, c'est ça, c'est pain et gain. Donc, quels sont les pains, c'est en fait les, les problèmes du, de ce type de persona quand je vends une solution. Imaginons que je vende un logiciel, euh, je vais, euh, donc je pour les commerciaux, je vais m'adresser, euh, il y a la partie pendant du marketing, il y a euh, le commercial, évidemment, mais il y a aussi la finance, il y a la direction générale. Et bien, en fait, comment je vais intéresser ces différents personas à la solution que je suis en train de vendre euh, et donc, qu quels sont les impacts pour eux euh, Par exemple, pour la direction financière, si je vends ce, ce, ce, ce logiciel, comment je vais devoir me, euh, les, les, euh, les accompagner dans, dans, euh, pour, pour qu'ils choisissent ma solution Idem pour le vendeur, etc. etc. Donc, c'est beaucoup pour créer, euh, mettre en exergue les, les, les gains et les, les key messages sur euh, la valeur ajoutée euh, et la proposition de valeur en fait de mon produit par rapport à ce type de... De, de, de, de partie prenante. Ouais. voilà Je ne sais pas si c'est bien clair, si c'est le sujet. C'est très clair. C est, c est, en fait, c'est un outil d'aide pour bâtir des scénarios. Il faut peut-être éviter, effectivement, de tomber dans la caricature. C'est Joe qui joue au, au ping-pong tous les vendredis soirs. On s'en moque un peu. En fait, ce n'est pas tellement le sujet. Si quelqu'un doit intervenir dans la salle, n'hésitez pas. On a un micro et François est prêt à bondir. Voilà, Nora a une question. Oui, euh, merci pour euh, toutes ces informations. Je, je trouve qu'effectivement le Sales Enablement un sujet super intéressant en 2022. Il y a un volet que je ne vois pas abordé ici, qui est très important, c'est le côté... Euh, collaboratif. Là, j'ai l'impression de ce que j'entends, on donne des outils, des process, des pratiques au commercial pour qu'il soit performant, pour qu'il comprenne mieux son client. Mais aujourd'hui, le commercial n'est plus un loup solitaire. Il travaille en collaboration avec ses pairs. Pairs avec d'autres commerciaux. Il travaille avec sa direction générale. Il faut qu'il la rassure, il faut qu'il lui explique où est-ce qu'il en est. Il travaille aussi avec les consultants qui sont dans l'organisation. Donc, comment aujourd'hui est-ce que le sales enablement peut accentuer toutes ces collaborations pour qu'ils soient plus efficaces Alors, la collaboration. On, on revient au sujet au fameux sujet du smart marketing. Hein, euh Là, je pense qu'il y a eu aussi un très bon point sur les équipes commerciales et je laisserai mes, mes compères y répondre. Mais euh, en B2B, euh, l'année dernière, Isabelle Tisserand, qui est la CMO d'IB, avant était, euh, était directrice commerciale, m'avait dit une chose qui, au départ, m'avait fait tiquer. Elle m'avait dit les équipes marketing des équipes commerciales et euh, comment on les accompagne euh, de revenir aussi sur ce qui a été dit sur certains dinosaures commerciaux qui vont avoir un petit peu plus de mal à se dire je passe au tout digital donc effectivement la, la collaboration de comprendre les enjeux de chaque équipe, comment s'assurer qu'au final, on, en anglais, on va dire « solve for the prospect » or solve for the customers » et qu'il y ait un vrai alignement en fonction de ses objectifs et donc de ne pas travailler effectivement en silo, une entente et une compréhension, une vraie collaboration. Ce marketing, Bruno, ça te parle oui, oui, même si moi je m'intéresse plus à ce qui se passe dans les, dans les 30%, dans les trains de Vu du côté du commercial, est-ce que tu attends quelque chose des marketeurs ou ils sont juste là pour faire des brochures Ah non, mais j'attends énormément des marketeurs, évidemment. Mais, mais je voudrais parler aussi d'autre chose. Mais j'attends énormément des marketeurs en termes de, de, de contenu pertinent, en termes de comment ils vont. Enfin, de génération de, de leads, en termes de toutes les informations qu'ils peuvent me donner quand je, vais aller voir, quand je vais aller voir pour la première fois mon, mon, mon, mon client, etc. Mais, mais je voudrais rebondir aussi sur la question de Nora et dire je, je pense que les outils aujourd'hui permettent effectivement d'avoir un accès partagé, par exemple, à beaucoup d'informations. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire, par contre, pour que concrètement, euh, les commerciaux et les autres, enfin les gens, les entreprises, travaillent comme ça. C'est-à-dire que euh, c'est vrai qu'il y a un peu tendance à dire... Je vais prendre un exemple. Euh, euh, aujourd'hui, le fait de faire du, du, du, du remote ou du hybrid selling, c'est pas seulement dire on peut transformer une réunion physique en une visioconférence. cest de dire on peut transformer une réunion physique en peut-être deux visioconférences beaucoup mieux ciblées ou une visioconférence d'un quart d'heure euh, qui sera suivie d'une réunion. Et dans une visioconférence, on peut peut-être faire intervenir pas seulement le commercial et un client, mais on peut peut-être faire euh, euh, parler euh, euh, le, le patron du labo, de notre labo, euh, pendant trois minutes. On peut peut-être mmh. faire des choses qu'on ne pouvait absolument pas faire avant parce qu'effectivement, il aurait fallu déplacer une armada de personnes basées dans le monde entier. Et là, d'un seul coup, ça devient assez facile de dire oui, on peut faire ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment énormément de choses dans les outils qui permettent de faire ça, mais qu'il y a maintenant le travail, il est plutôt presque dans les process. C'est de dire ok, c'est quoi le process qu'on veut suivre ou c'est quoi, comment on veut accompagner le process d'achat. De... Je reviens toujours sur ça, hein, mais le process d'achat de la meilleure façon possible. Et en effet, en faisant intervenir bah, l'ensemble de l'entreprise, enfin tous les gens de l'entreprise qui peuvent être concernés. Les outils sont là pour moi. Intéressant, c'est finalement cette collaboration. C'est pas seulement vente-marketing, ça va bien au-delà. Intéressant. Euh, sinon, Romain, tu, tu attends quelque chose des marketeurs ou Alors oui, je, très très bon point d'ailleurs, parce que je pense qu'on s'est un petit peu écarté du sujet. La proposition de valeur initiale de Seismic et là je remets ma casquette, c'était justement de casser le silo entre sales et marketing. Euh, et ça commence par le contenu. C'est-à-dire que euh, l'un des problèmes classiques qu'on résout nous en tant que techno c'est... Euh, on a des marketeurs d'un côté qui produisent du contenu. La plupart des stats montrent que 60% du contenu est considéré moins d'une fois. Euh, donc est La question principale et le problème qu'on essaie de résoudre en tant que techno, c'est est-ce euh, que ça vaut vraiment la peine d'investir 6, 12, 20 heures pour produire un, un PowerPoint ou une vidéo quand on sait qu'elle va être partagée et vue par une personne. Et donc à la base, c'était résoudre ça pour... Euh, Vraiment faire en sorte que le marketing et les sales soient alignés. Et, et pas que les sales, et qu'ils ont une idée brillante, disent Ah, j'ai absolument besoin de cette vidéo, j'ai absolument besoin de cette euh, presse, il me faut ça pour demain, sinon je ne fais pas mon deal. Qui est probablement un truc que tu as déjà entendu, Julia. Euh, et dans les faits, après, on n'avait aucun moyen de contrôler, quand on est marketeur, ce qui est fait avec la, la vidéo, ce qui est fait, enfin, maintenant avec la vidéo, c'est plus facile, mais ce qui est fait avec le PowerPoint, surtout quand il est partagé par email, c'est le trou noir. Il se trouve que Seismic a commencé en partie en, comme ça, en pouvant remonter ces analytics-là pour savoir. Combien de fois la présentation a été partagée Combien de fois elle a été vue Combien de, combien de temps on a passé sur chaque slide Parce qu'on arrive à ces niveaux d'analytics. Et ça, on sait un peu, on sait, je me suis un peu détaché de cette proposition de valeur dans, dans le débat aujourd'hui, mais c'est un des fondamentaux. C'est Laura qui a posé la question, c'est ça euh, mmh. C'est un des fondamentaux, c'est comment on fait demain pour faire en sorte que, à la base, le marketing et les, et les ventes travaillent ensemble. Et derrière, il y a une autre stat qui a été faite par Forrester, qui montre que dans un cycle de vente, maintenant, il y a en moyenne 20, 23 personnes impliquées. Côté client et côté, euh, et côté euh, vendeur. donc Bien sûr, en plus, dans un monde hybride comment on fait pour aligner tout le monde Comment on fait pour faire en sorte que les consultants parlent avec les sales, qu'ils parlent avec le marketing, et que quand ils, ils interagissent avec le client sur des touchpoints assez spécifiques, déjà, ils aient un message cohérent, ce n'est pas évident aujourd'hui, euh, surtout quand on est tous en remote, et qu'ils aient un message pertinent. Et la technologie est là pour aider. Clairement, c'est ce qu'on fait. Et là, j'enlève ma casquette seismique, deux secondes, mais clairement, c'est ce qu'on fait au jour le jour. Merci Romain. On va passer la parole à Laurent avant de reprendre une question euh, juste ensuite. Euh, euh, Laurent, euh, cette euh, fameuse collaboration euh, Vente Marketing, ça, je dois en entendre parler depuis aussi longtemps que je travaille, euh, c'est quelque chose qui progresse ou c'est quelque chose qui régresse euh, Ça, je n'ai pas les études qui, qui le disent. En tout cas, des solutions existent comme celle de Sysnique et, et bien d'autres. Euh, mais effectivement, le, le, euh, toutes ces solutions en fait, de Sales Enablement euh, euh, ont été fondées sur ce, sur, ce, sur ce travail collaboratif entre la vente et, et le marketing, parce qu'effectivement il y avait un fossé entre les marketeurs qui, euh, bon, je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas ils ont accès par exemple à des études de, de compétiteurs. Euh, voilà, donc eux ils connaissent, euh, ils ont des, des études euh, mais qui ne sont pas partagées avec les commerciaux. Or, ce niveau, de, ce degré d'information, il est important pour un commercial de savoir différencier d'un concurrent. Donc le sales enablement, bah, c'est aussi cette, euh, cette capacité à, à réfléchir ensemble, à travailler ensemble. Euh, sur les contenus, je crois que c'est le second euh, sujet, mais il y a beaucoup de contenus. On parle beaucoup de contenus commerciaux, mais il y a énormément de contenus qui sont des assets, euh, qui sont utiles à la vente et qui ne sont pas spécialement des contenus qu'on partage. Avec les clients, euh, ça va être des battle cards, euh, ce genre de choses. Sur la collaboration, en fait, de manière générale, sur le deal, sur un deal, euh, bah, on parle de technologie, si on parle de technologie, euh, la, la, les, les technologies aujourd'hui, elles couvrent à peu près... Euh, je parle d'une trentaine de domaines dans le domaine des ventes, entre la lead gen, euh, le, la formation, euh, la, tout ce qui est euh, euh, le pricing, euh, tout, ce qui, tout ce qui va être euh, la, la, la collaboration autour de la constitution d'une réponse à un appel d'offres. Il euh, y a énormément d'outils aujourd'hui et qui sont très structurants pour certains qui existent depuis longtemps et, et pour d'autres bah, qui, euh, qui arrivent avec euh, une nouvelle, euh, euh, qui sont euh, sur le format du SaaS, donc bah, qui sont plus dynamiques, plus ouverts, etc. Bon, il y a plein de choses qui existaient quand même euh, auparavant euh, sur ces collaborations, mais, euh, mais la collaboration marketing-vente, de toute manière, ce n'est pas un débat, c'est juste essentiel si... si euh, D'autant plus dans le, dans, le, dans le B2B en fait, c'est-à-dire que comme le marketing quand vous êtes en B2C, bah, globalement c'est plutôt le marketing qui fait venir les clients à vous, euh, et puis euh, bah, vous, vous pouvez euh, euh, closer le deal si on veut, mais globalement en B2B, il euh, y a une grosse, un, un énorme travail en fait, à faire ensemble entre le marketing et, et les ventes. Bon, et les solutions comme, comme Sysmic, évidemment, euh, ils contribuent largement. Quoi. Merci, Laurent. Donc, plus besoin de réfléchir à la collaboration vente marketing. Il n'y a plus qu'à la faire, ce qui, est, parfois, de temps en temps, euh, demande quand même un peu de travail. J'ai une petite remarque dans la salle, hein, qu euh, Zoom, qui disait « J'avais en tête que nous allions adresser plus en détail la question des apports de la technologie. » Alors, euh, réfléchissez-y, hein, si vous voulez mm -hmm. encore rentrer plus dans le détail. La technologie, ça ne veut rien dire, parce qu'il n'y a pas une technologie. Mais bon, cela dit, il y a Olivier aussi qui voulait poser oui. une question. Rapidement, Olivier. On reviendra sur la technologie euh, ouais. juste après, je note. Vas-y, Olivier. Alors, moi, c'est pas une question, c'est, euh, je vécu terrain, j'ai 49 ans, j'ai été 17 ans, durant 17 ans commercial, et souvent, je vais être dur avec les gens du marketing, mais voilà, faut prendre de la hauteur. Euh, souvent, les offres, elles étaient déconnantes. Pourquoi Parce qu'en fait, ce ne sont pas des personnes de terrain. Ça, enfin, c'est ressenti, hein. euh, Et, et, et, enfin, je suis une catastrophe en anglais, je m'en excuse, moi, je parle français, des fois, je décroche un peu. Mais ce qui serait intéressant, c'est de faire du team building, plutôt que de faire euh, des choses un peu complètement ulubuesque, de réunir aujourd'hui, et, et ça fait partie de la force de vente, le marketing, et que le, le marketing aille sur le terrain, et le commercial aille sur le marketing, sur une journée ou autre, parce que souvent, moi j'ai travaillé pour des grosses marques, et souvent les offres, elles étaient mais en début du bon sens. Pas. Et le souci, c'est que moi j'étais à Lyon, les personnes du marketing, elles étaient à Paris, et en fait, on ne se voyait jamais, quoi. Est-ce que les choses changent enfin, Moi, je ne suis, suis plus dans le marketing, mais je fais un peu, du, euh, un peu du marketing, mais bon, avec mes, mes outils. Mais est-ce que, est que ça, c'est prévu Peut-être proposer à moi, dans le formateur, des, des positions de type marketing et commercial. Ne lance pas vrai. Yann sur ce, euh... ce sujet-là, parce qu'il ne va pas s'arrêter. Ouais. Alors, c'est Julia qui, Faut qui va tu parler. Tu remettre <rire> les, les pédateurs sur le terrain, Julia bah, En fait, là, ce qui m'interpelle, c'est que en fait, c'est facile de le faire. Donc pourquoi, d'une part, en tant que, pour l'équipe management ou l'équipe leadership, de s'assurer effectivement qu'il y a une communication, une collaboration euh, On n'a pas besoin de se retrouver en physique, c'est bien, mais ça peut se faire autrement. Donc euh, bien évidemment que chez HubSpot, c'est euh, un alignement euh, au niveau management entre les équipes commerciales et marketing, qu'est-ce qu'il y a dans le pipe, quels sont les besoins, donc de s'assurer que le contenu va participer à la demande des commerciaux. Deuxièmement, et c'est là où on utilise bien évidemment ces SMIC, je reprends ce qu'a dit Romain, en fait. Moi, je change complètement la manière, l'espèce de postulat, un peu, oh là là, les, les marketeurs, ils font rien, les commerciaux, ils n'utilisent pas ce qu'on fait. Euh, en fait, là, on utilise la donnée en interne. Donc, la portée technologique sur ces SMIC, euh, c'est effectivement de voir qui a téléchargé les assets qu'on a mis dessus. Et donc, quand on a des demandes de localisation, mettons, d'une euh, présentation de 50 pages avec beaucoup de GIF qui va coûter très cher, et de voir bah, que la dernière similaire qu'on a fait, en fait, a été utilisée deux fois, pour les équipes marketing, ça permet de dire bah, « non, pourquoi est-ce que tu en as besoin ?» et comment on s'assure derrière que c'est bien communiqué aux équipes. Euh, donc, donc, donc pour moi, c'est effectivement, si on est encore dans, dans ce concept un petit peu traditionnel de l'alignement marketing et euh, équipe commerciale, là, évi évidemment qu'on ne va pas gagner, on ne va pas bien s'aligner, mais c'est à chacun des deux côtés de faire le travail effectivement pour une collaboration pérenne et positive. On va peut-être mettre les marketeurs plus sur le terrain et les vendeurs un petit peu plus et, chez les marketeurs. Et, et juste la dernière chose, parce que Romain a parlé de Gong, et moi j'ai mes équipes marketing qui vont écouter, donc soit de voir les vidéos de pitch, soit écouter les conversations qui marchent, parce que ça permet effectivement d'affiner un contenu qui va être plus pertinent. Et puis les, marketeurs, les vendeurs peuvent inviter le marketeur à aller chez le client aussi, hein, c'est possible. Je l'ai déjà vu dans le passé, et ça marchait très bien. C'est une excellente idée, et, et effectivement, team building, oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, les contenus, euh, je pense qu'on va peut-être en parler un peu plus, mais va, les, les contenus qui sont attendus et qui sont efficaces sont de plus en plus des contenus donc, qui impliquent le, le, le client, des contenus dans lesquels il va, auxquels il va pouvoir de certaines façons collaborer, hein, donc le, la, le, le pitch euh, euh, autonome euh, il marche de moins en moins bien, et donc à partir de là, euh, évidemment qu'il faut que euh, le marketing puisse intégrer dans ses contenus, euh, peut-être le, euh, le moment où on va pouvoir aborder, enfin, poser telle question, le moment où on va pouvoir enrichir, commencer à faire quelque chose, moi je fais ça avec mes clients très concrètement, c'est de faire des choses qui ressemblent un peu à des configurateurs presque, c'est-à-dire on est capable d'élaborer, on commence à élaborer un projet avec le client, donc on doit lui poser une question à un moment, pour Savoir euh, qu'est-ce qui est plus important pour lui, comment il arbitre tel ou tel sujet ou comment il intègre telle ou telle donnée, évidemment que ça peut se faire à certains moments et pas à d'autres. Donc, ça il faut que le marketing en ait bien conscience. Ça peut se faire dans des euh, quand il y a un niveau de confiance qui permet d'eux ou quand il y a un niveau de, de conscience qui permet d'eux, etc. Et donc, euh, donc, tout ça, je pense que ça, ça suppose vraiment que ça soit construit avec enfin, en collaboration avec les commerciaux entre les commerciaux et le marketing. Oui, on se posait chez Philips aussi sur le marketeur chez le client, en général un grand gros grossiste qui connaissait tous les concurrents et il faisait sa veille concurrentielle en une fois, et en plus le client était très content de, de, de montrer son savoir. Il vous reste dix minutes pour la table Alors, ronde. Hein il nous reste dix minutes pour la table ronde et on va aborder ce terme de la technologie, ce, ce, ce rôle de la technologie qui a été soulevé justement par un de nos interlocuteurs. Ouais. Alors, L'impact de la technologie sur l'efficacité commerciale, peut-être ça, ça commence peut par dire quelle technologie. Euh, alors il y, a, il y a beaucoup de technologies, il y en a de plus en plus, on parle de SalesTech, aujourd'hui euh, on parlait de Gong, il y a Seismic, il y a Outreach, SalesLoft, HubSpot, uh, SalesForce, hein, si on regarde le, le, Luma, vous savez, le, le Powerpoint Luma qui fait l'évolution des technologies par secteur, ça avait commencé avec le MarTech, maintenant il y en a un SalesTech, et il y a des logos, je crois qu'il y a 10 ou 20 logos nouveaux par an, donc, euh, Dieu sait ce que l'avenir nous réserve. Euh, sur l'apport en technologie, on en a parlé, l'alignement en sales et le marketing, il y a un aspect qui est hyper important, euh, et attention, là, c'est l'instance storytelling, euh, je remets ma casquette seismique. Euh, on avait par exemple euh, Yvan Smith de chez Snowflake euh, à un de nos événements il y a euh, six mois. L'apport la, technologique pour euh, quelqu'un qui est dans une position de leader en sales, il est, il est immédiat, ça s'appelle l'onboarding. Quand on a un, un commercial en rentrant dans une équipe, euh, on ne peut pas se permettre d'attendre six mois aujourd'hui pour qu'il soit euh, productif. Euh, c'est une des contraintes de marché, c'est un, un, une des attentes des acheteurs, mais c'est aussi une, une, une attente forte euh, des, des entreprises. Donc l'apport technologique dans ce côté-là, si on prend l'aspect du sales enablement, Ivan chez Snowflake il avait, je crois, entre 20 et 25 nouveaux commerciaux à onboarder par mois. C'est énorme. La technologie permet de faire un onboarding qui est standardisé et d'amener tous ces nouveaux commerciaux à un niveau suffisant de connaissance du produit, de connaissance du marché, en l'espace de... Je crois que leur onboarding, il est à 7 ou 8 semaines. Donc, là, l'apport technologique, il est indiscutable. Comment je fais Mon problème, c'est comment je fais pour onboarder 20 ou 25 commerciaux par mois et il faut qu'ils soient productifs en 7 à 8 semaines. On est là pour ça. Voilà, je mets la casquette Seismic. Là, je regarde l'équipe, certains de l'équipe qui sont dans la salle. Chez Seismic, l'onboarding, il dure 7 semaines je vois effectivement les, les, les têtes hochées. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Euh, c'est dense, c'est assez compact, mais c'est standardisé. Ça nous permet, nous aussi, d'avoir des plans de recrutement qui soient assez agressifs et de faire en sorte que chaque nouvelle recrue soit non seulement pas perdue, mais qu'elle soit productive le plus vite possible. Et ça, je pense, c'est souvent un aspect un peu négligé dans le sales enablement. C'est la partie onboarding. Comment je fais pour onboarder mes commerciaux Et par la suite, comment je fais pour les, pour les garder à niveau les garder, oui. Et, et, et ça, en c'est encore... le 18 octobre. On, on en parlera d'ailleurs. Exactement. L'onboarding. Donc, je fais un instant promo. Et, et juste un dernier point sur l'apport. Je pensais aussi à un autre de nos clients qui, euh, qui est Natixis IM, euh, avec quelqu'un qui s'appelle Laurent Danino euh, en marketing, qui lui, littéralement, on est au point où il a non seulement automatisé toutes les présentations euh, réglementaires non, dont euh, les, les gestionnaires de portefeuille ont, ont besoin, parce que c'est une boîte d'asset management, mais en plus, ça lui a permis concrètement aux commerciaux et aux forces commerciales d'organiser leur agenda. On parlait de la consultation des, des, des, des assets qu'on envoie, alors ce sont des PowerPoint ou autre. En fait, maintenant, ils en sont au point où eux, ça leur permet, en tant que commercial, d'organiser leur agenda. Si un tel et un tel client à qui j'ai envoyé un pitch book, la consulter cinq fois et peut-être le temps que je le contacte. Quand on parlait de data et comment on actionne la data, si cette personne a ouvert cinq fois dans la semaine, qu'elle l'a partagé une dizaine de fois, c'est peut-être le bon moment pour l'appeler avec un sujet pertinent qui est ce qu'il y avait dans la présentation. Et ça, aujourd'hui, c'est encore largement sous-évalué en termes d'apport technologique et de valeur que ça pour les équipes. Alors, dans le domaine que tu évoques sur la finance, il y a aussi un élément de conformité, comme on dit dans le métier, de compliance, hein, qui, est, qui est permis par la technologie. Ah dire... oui, c'est un, un sous-domaine, mais quand. Vu qu'on parlait de, de Natixis, effectivement, euh, tout, toutes les sociétés d'asset management proposent des produits qui sont par définition volatiles et soumis à une réglementation. Donc là, on est dans, une, dans, une, on est dans un use case un peu différent où les commerciaux ne peuvent pas se permettre d'envoyer de l'information obsolète. Sinon, ils se font rattraper par le gendarme, notamment de la bourse. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques pour la, la compagnie. Donc l'idée, c'est d'avoir un workflow qui leur permette de mettre à jour les données qu'ils mettent sur les produits financiers et de mettre jamais être en... En. en euh, je, vais mettre, je vais dire ça en anglais, mais out of compliance. Ah, euh, et donc, ça, c'est un de use case les plus forts. Mais on peut un bon exemple d'adaptation enablement sur différents types de ventes, puisque ici, c'est un peu particulier sur les métiers réglementés. Euh, je rappelle à la, ta, à la salle et euh, en ligne, vous pouvez poser vos questions. On a encore quelques minutes. Euh, passe... C'est le dernier moment hein, maintenant. Hein. Voilà, donc euh, pendant que vous préparez vos questions. Euh, Laurent, euh, sur cet apport de la technologie euh, et notamment à l'intérieur du processus de vente, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant là-dessus euh, bah Si on prend par exemple, si on a un, un, un sales tech stack euh, qui est idéal, en fait, on a euh, pour le, le PP-Sales une capacité, si vous voulez, à... à à maintenant avoir des reportings et du forecasting qui n'est plus déclaratif. Aujourd'hui, la plupart des, des forecasts en fait, sont déclaratifs. C'est-à-dire que c'est un commercial qui dit bah, « moi j'ai un, bon, un bon fit avec ce client, allez, je le mets à 50% », etc. etc. Euh, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de forecasts qui sont assez faux, en fait, puisque quand on arrive dans le temps, bah, ils ne sont pas suffis suffisamment bons. Euh, et donc, euh, bah, la data en fait, qu'on va pouvoir euh, euh, utiliser avec certaines technologies, va nous permettre d'avoir de, une, une, une, des forecasts qui sont basés sur des faits, basés sur des insights précis des, des, des clients, du comportement en fait, du client avec l'engagement qu'il va avoir sur la proposition, le contenu, etc., qu'on va pouvoir lui, lui adresser. Et donc, on peut, comme ça, affiner davantage, si vous voulez, la, la, la, la précision du forecast. L'aspect humain reste encore important parce qu'encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, mmh. la relation que vous avez établie, elle n'est pas technologique et rien ne peut la, peut la capter sauf euh, l'humain. Et, et voilà. Mais ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Euh, si on prend par exemple des solutions de sales enablement pour euh, le marketing qui produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, euh, de savoir si euh, cette petite vidéo là, qui nous a coûté 10, 15 000 euros, elle est vue par personne, elle est utilisée par personne. Pourquoi on fait ça euh, est-ce que, euh, est -ce que ces insights, est-ce que ces plaquettes que je, que je, que je crée, est-ce qu'au fond euh, les clients s'engagent avec, est-ce que les commerciaux les utilisent mm -hmm. C'est bête, mais c'est des questions qui sont euh, basiques. Mais la technologie permet au moins déjà tout de suite de, de réduire des coûts euh, importants en fait, dans la production de contenu euh, du marketing et de, centraliser, de se focaliser en fait, sur ceux qui fonctionnent. Euh, voilà un exemple de, de, de comment la technologie euh, peut permettre ça. C'est un petit label à la Seismique qui doit faire ça, j'imagine, mais, euh, euh, mais voilà, il y en a plein. Et honnêtement, il y en a sur tous les domaines, euh, que ce soit sur la formation, que ce soit sur euh, le closing, que ce soit sur l'advocacy. C'est-à-dire, en fait, quand est-ce que j'ai signé un client et maintenant, comment je vais l'accompagner, en fait, pour qu'il euh, qu qu devienne, euh, euh, comment dire, un ambassadeur de ma marque. Euh, là aussi, on a des, des, des, des solutions. Euh, voilà. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle pour les ventes. Il y a dans tous les domaines, euh, véritablement, beaucoup de, beaucoup de choses. Encore une fois, c'est grâce à la data et, et au digital. Quoi. Ouais. Le, vous parliez du closing, Laurent, euh, peut-être euh, faire un zoom sur ça. Euh, bah sur le closing, euh, c'est plus dans, euh, si vous voulez, il y, y a plusieurs leviers. C'est soit je, je fais, je, je, je, rédige, je, je rédige mes, mes, mes, prop, mes propositions, euh, là, j'ai des outils qui vont me permettre de réduire, de réduire les temps de production de, de, de, de ma proposition. Et puis derrière, bah, je vais aussi avoir des aspects... Alors le closing, tout le monde connaît la signature électronique, ce genre de choses, mais c'est des éléments en termes de, de process de vente qui peuvent être impactants pour réduire le, le « le, le time to close », en fait, hein, clairement. Euh, ensuite, bah, il y a effectivement la, la, la connaissance du euh, « traquer le contenu voilà, », c'est ce que disait tout à l'heure Romain. Euh, on sait si ce... ce Quand vous envoyez une proposition commerciale à quelqu'un, si en fait, elle n'a jamais été lue, euh, ou si vous savez justement à, à quelle page euh, le, le, le, votre interlocuteur euh, s'arrête, euh, quels sont les. Euh, euh, combien de temps il passe sur telle et telle page, ouais. ça va vous donner des indications que vous n'aviez pas auparavant. Euh, voilà. Et vous ouais, pouvez le faire vrai. effectivement en ligne. Euh, donc voilà, voilà un peu. Euh, voilà. Après, on peut aller beaucoup plus loin, mais. Ça permet de mettre chiffres, effectivement, sur le fameux slide qui fait mouche. Hein. On a tous connu ça, le slide qu'on sort et qui, euh, et qui permet de déclencher une vente ou déclencher l'intérêt du client. Vos derniers, vos derniers mots maintenant hein. Le dernier mot Chacun euh, euh, peut-être, euh, non il n'y a plus de questions, c'est le dernier, dernier mot, mot oui, ben on va donc conclure, on va commencer par Julia. Un, un, un bel alignement, euh, vraiment d'avoir des équipes euh, soudées, qui comprennent les prospects, l'audience et les chiffres, donc s'assurer, voilà, que c'est ce qu'on appelle, pour prendre un anglicisme aussi, le, le waterfall, c'est du leadership, aux responsables, aux contributeurs individuels, s'assurer qu'il que y a une communication euh, et qu'on est ensemble dans le business. Absolument, la collaboration au, au cœur du, de la performance commerciale, Bruno Oui, bah, je pense qu'il y a vraiment énormément d'outils aujourd'hui qui sont au service du commercial pour aider son client à acheter. Voilà, Il n'y a pas de doute là-dessus. Après, ce qui est important, c'est comment on va personnaliser, qu'est-ce qu'on va faire de ces outils comment on va les utiliser dans son propre business, etc., avec les bons ouais. contenus. Je vais juste terminer par un petit exemple tout, tout, vraiment tout bête, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses qui étaient très complexes, d'IA, etc. Mais euh, aider son client à acheter, euh, par exemple, c'est l'aider à nous parler. Et pour moi, les médecins qui sont sur Doctolib, ils ont tout compris. Et les commerciaux pourraient en prendre de la graine parce qu'il y en a qui ne sont pas faciles à joindre. Et donc, voilà, simplement ne serait-ce que se poser enfin des petites choses très simples, mais de dire comment je fais pour être, faut que ce soit facile de prendre rendez-vous avec moi, c'est tout simple et, et c'est très efficace. Entendu. Romain, un dernier mot Ouais, alors le, le mot de la fin, je pense que le, le super pouvoir de tous les commerciaux, c'est de closer des deals au final. Donc euh, voilà, je sais que ce n'est pas évident et on est tous là pour, pour y arriver, pour vous aider. Euh, et le dernier mot de la fin, va une boutade par rapport à ce que Laurent disait oui, on propose ça, de savoir à quel moment les prospects s'arrêtent le plus. Et la réponse est toujours sur euh, le prix. Euh, dans une proposition ou une présentation PowerPoint, les clients et les prospects passent toujours le plus de temps sur le prix. Laurent, on n'a pas tout à fait terminé parce qu'il y a encore un dernier. Ah, euh, encore, euh, un... Tu peux donner le tien si tu veux et ensuite je repasse la parole à François. Euh, non, oui, oui. À Laurent, non Oui, on Laurent, pardon. Il y a Laurent, on va laisser la oui, parole pas, à, je à Laurent, sûr, Laurent, Laurent. Laurent et après on passera à la dernière question du, de la salle. Euh, merci. Euh, donc, euh, bah, je, je crois sincèrement si, enfin, sur, le, sur le sujet, hein, la technologie, les super-pouvoirs. Euh, c'est euh, D'abord, il faut s'y intéresser euh, clairement il faut mettre les mains dedans ce n'est pas facile. Euh, C'est pas euh, comment dire euh, intuitif pour beaucoup de, de commerciaux où on est sur euh, on préfère voir les gens on préfère les rencontrer on préfère parler avec eux mais en fait euh, toute la technologie va permettre euh, d'être plus pertinent face à, en face-to-face -face ou face à des clients qui soit en visio ou en, ou en, ou en réel et donc euh, elle est essentielle aujourd'hui et dans un monde qui est de plus en plus digitalisé euh, il n'y a, a pas d'autre alternative que de, que de se mettre dedans. Quoi, si je puis dire. Merci Laurent. Moi j'aurais un mot à dire c'est qu'il n'y a pas de bonne technologie s'il n'y a pas de bon utilisateur. Alors, dans le CESEN il y a plusieurs utilisateurs puisque c'est collaboratif. On va prendre une dernière ah non, question. C'est ah, un peu plus qu'une dernière question parce qu'évidemment, avec tout ce qu'on a débattu, beaucoup de gens en ligne ou ici dans l'audience se dire mais finalement, c'est compliqué ce rôle, qui prend, est-ce que c'est le marketing, est-ce que c'est les ventes Et on a la chance d'avoir un, un responsable sales enablement dans la salle. Donc je vais le mettre un peu sur le grill, c'était pas prévu. Mais en très très très peu de temps, il va vous expliquer ce qu'il fait, puisqu'il ne fait que ça. C'est Romain Brun de CyberLegend. Il Engine. va venir ici, il va venir devant. Allez, viens, il Romain, venir. Romain, Désolé, allez, Désolé Romain, je voulais Mets pas... Toi. Allez, on l'applaudit. Et, et, et nous... Donc déjà il nous explique en quoi voilà. est son, quel est son rôle au quotidien, et après je reprends. Euh, merci François le, le, et merci pour tous les échanges mon rôle au quotidien euh, c'est un peu tout ça c'est de faire que tout ça fonctionne en fait. c'est que les outils qu'on met à disposition les contenus qui sont mis à disposition par les équipes marketing product marketing euh, les formations qui peuvent être créées que tout ça euh, soit utile pour les commerciaux et qu'ils puissent faire leur job efficacement euh, et, et mon rôle c'est ça c'est que cette machine finalement fonctionne au mieux. On parlait du nombre, je ne me rappelle pas du nombre de personnes impliquées sur un deal, c'est d'être sûr que toutes ces personnes ont accès à la bonne information au bon moment euh, et que toutes ces équipes arrivent à travailler ensemble au mieux. C'est un, un peu ça le, le cœur de mon, mon métier au quotidien. Et euh, Je pense que dans tous les, beaucoup de choses ont été dites euh, et je pense que ce qui est vachement important aussi, c'est que l'enablement et les outils qu'on utilise et toute la techno, c'est euh, de s'assurer que les commerciaux ont tout ce qu'il faut pour travailler au mieux, et ça a été mentionné un petit peu à la fin, mais je pense que l'inverse est aussi extrêmement important, c'est comment la techno euh, aide finalement à cette, euh, ce retour d'informations du terrain. Euh, alors les équipes marketing, évidemment, au quotidien, on, on travaille beaucoup là-dessus, mais je pense que la techno permet aux commerciaux de faire remonter, en partie aussi de manière automatisée, beaucoup d'informations qui permettent d'être beaucoup plus efficaces, etc., et qu'ensuite les équipes puissent leur mettre dans les mains des choses qui sont encore plus efficaces. Eh bien, merci beaucoup à vous. Vas-y, termine. Tu as le dernier mot, vraiment. Hein, le dernier. Vas-y. Merci beaucoup, Romain. Je vous assure que ce n'était absolument pas prévu. Mais je sais que Romain maîtrise complètement son sujet. Et, pour avenir à et, et comme d'ailleurs je suis un marketeur, comme Julia, vous savez quoi Ce qu'on va vous donner en, en suivi, en nurturing, comme on dit euh, en marketeur, on va évidemment vous proposer la vidéo où Romain et Romain échangent ensemble sur, sur le sales enablement. Voilà. Et puis surtout, on vous invite pour le 18 octobre matin. Bien sûr. Et on parlera justement d'onboarding, de, de, de montée en compétences, de formation, de fidélisation également des commerciaux, parce qu'on sait que ce n'est pas facile aujourd'hui. Quelle est, qu est l'autre qu très grosse partie du Sales and Abonnement qu'on a vol, vol, volontairement un peu escamotée aujourd'hui, parce ah. qu'il n'y avait pas assez de de place en 1 et demie pour ah. tout couvrir. La preuve, on a terminé. Il est juste voilà. 10h30. Donc nous, bien nous avons 30h30. officiellement terminé. Yann, si tu veux dire vraiment le tout dernier. Non, non, on se retrouvera le, le, 18, alors le, le 18 octobre, hein, ici même rue de Stockholm et en ligne, bien entendu, sur LinkedIn, sur les médias sociaux, sur Zoom, partout, quoi, sur la terre entière. Voilà. Alors maintenant, voilà. Nous, je termine le streaming pour ceux qui nous regarderont en replay ou en streaming. Et puis vous pouvez continuer encore quelques minutes ici en ligne sur Zoom à dialoguer avec nous. Et puis, euh, juste quelques instants, bye bye streaming, hein. dites au revoir à tout le monde, allez dans la salle aussi, dites au revoir dans la salle, voilà. hop, je vous montre en, en interview, voilà, tout le monde, dites au revoir, vous aussi, ici, voilà, là, <rire> super, regardez comme ils vous disent au revoir, c'est magnifique, c'est magnifique, merci, et puis moi, je vois, vous ne voyez pas, mais c'est mieux comme ça. Allez, bye, euh, merci vous... à vous, bonne journée.